Bonjour à tous, merci d'être présents, en tout cas d'être assez nombreux, en plus un samedi matin. Euh, bon, écoute, Je vais pas euh, m'éterniser hein, sur la présentation de l'IHT, je pense que la plupart des gens ici euh, savent comment on fait, hein, principalement de la formation, de la formation euh, matérialiste dialectique et historique, et nous euh, en voulons preuve une énième fois, du coup, c'est euh, l'organisation de ces lectures discutées du capital et, et d'introduction au capital. Du coup, Jérémy s'est euh, proposé de faire donc si certains ont effectivement des questions sur ce que nous y faisons eh bien, nous serons ravis d'y répondre sans problème euh, après eh bien, voilà, je pense que globalement tout le monde a quand même une bonne idée de ce qu'on fait ici donc je ne vais pas m'étendre davantage Et je pense qu'on peut, qu peut démarrer la lecture ok euh, bon je, je dirais juste euh, une seule petite chose euh, en plus euh, bah, là ces séances sont euh, sont un accès libre pour pour euh, tout le monde hein, les premières euh, après euh, on vous incite à à... je pense que je vais demander à Ludovic de, de nous mettre le lien euh, pour ceux qui ne le, le connaîtraient pas euh, l'adhésion euh, se fait à partir de 10 euros hein, donc ça reste un truc assez limité sachant que ça, ça vous permettra bah, d'accéder à, à, pour toute l'année à, bah, à toutes ces séances de lecture et puis à tout un tas de, de contenu euh, et, et au Discord donc euh, le cœur de ce qu'on va faire bah, c'est bien sûr la lecture du Capital en particulier du livre 1 du Capital euh, je rappelle très brièvement qu'il y a un livre 2 un livre 3 et d'un certain point de vue quelque chose que des fois on appelle un livre 4 euh, qui euh, qui sont des, des textes de, de critique de, de la pensée économique on va dire euh, de, de l'histoire de la pensée économique euh, mais euh, nous on se concentrera sur le livre 1 euh, de, dans ce qu'on fera euh, mais euh, bien sûr peut-être plus tard pourquoi pas euh, aller aller plus loin sur les autres livres euh, livres 2 et 3 notamment euh, mais euh, le travail qu'on fera, nous, sera, se limitera cette, cette année au livre 1. Euh, il m'a semblé pertinent, avant de, de se lancer complètement dans la, la lecture du, du livre 1, euh, d'introduire quelques textes euh, généraux qui sont, euh, on sent éclairent bien la démarche de, de Marx, euh, donnent un petit cadre général et, euh, et permettent de, de mieux, encore mieux, euh, rentrer dans le, le capital. Euh, je le dis aussi, le capital, c'est une œuvre. Euh, alors, c'est faut, voilà. Je, bien sûr, j'invite à la lire. Hein, c'est bien le, le sens de cette, euh, de, de cette vidéo, euh, enfin de ce, de ce travail qu'on va faire ensemble. Mais euh, peut-être parmi vous, il y en a qui ont déjà essayé de le lire et qui ont abandonné ou qui ont, euh, euh, qui ont euh, pas compris ce qu'ils disait au final. C'est tout à fait normal. Hein. Euh, c'est très très dur. C'est une œuvre qui est très très dure à lire seule en réalité et euh, euh, qui, pose, euh, voilà, qui nécessite vraiment un, un gros travail. Euh, ce n'est pas rare qu'à la première lecture, une personne qui l'a lu, ça a été mon cas, euh, et le cas de, de très nombreuses personnes hein, dans, dans les témoignages que j'ai pu euh, euh, avoir ici et là, euh, beaucoup de personnes qui l'ont lu et euh, avaient l'impression de ne pas avoir compris, ou alors se sont rendus compte qu'ils avaient compris des fois des, des choses très, euh, très différentes de ce que, ce que disait vraiment le texte, tellement le texte est riche. Et, euh, et donc, de ce fait, euh, bah, euh, voilà, je, on, on, on s'est demandé une première fois euh, ce que ça apporterait de, de lire ce texte à plusieurs, avec des personnes qui ont, on va dire, un peu plus ou moins d'expérience euh, sur ce, ce texte. Et euh, bah, les résultats ont été euh, assez probants, hein, parce que pour le coup, on a, on a, eu, euh, on a déjà fait donc, ce, ce, cette lecture avec un groupe euh, entier, euh, qui, a été, donc, qui a eu la, euh, comment dire, la, le. La, la discipline euh, hein, que de tout bon militant d'ailleurs que tout bon militant devrait avoir euh, donc qui a eu la, la discipline de, de, de, de suivre cette lecture donc euh, ensemble du début à la fin et euh, qui donc euh, bah, au final le résultat il est super parce que enfin euh, euh, déjà il y a pas eu il eu, y a eu tr très très peu d'interruptions de personnes qui ont qui ont arrêté mais ceux qui ont arrêté c'était pas ça a toujours été des, des soucis qui n'avaient rien à voir avec le la, la difficulté du texte du coup ça devenait des, des soucis euh, que le samedi ils étaient plus dispo que ceci que cela euh, qui changeait de région parce qu'à l'époque on le faisait en physique etc et, euh, et on est allé au bout et euh, les, les gens ont compris et euh, sont, euh, sont allés même plus loin sur euh, pour certains par exemple qui faisaient des études en histoire etc euh, ont prolongé ce travail là donc ça a été vraiment euh, vraiment super donc c'est pour ça que je veux reproduire ça hein, parce que c'est plus pour moi maintenant que je le lis c'est vraiment pour euh, pour transmettre ça à, à un maximum euh, de personnes. Même si moi, bah, à chaque euh, relecture, euh, je redécouvre des choses, euh, je, je vais un peu plus loin, etc. Donc c'est aussi, euh, ça m'est aussi euh, tout à fait utile. Hein. Euh, mais euh, euh, voilà, j'ai vraiment euh, à cœur que euh, un maximum de personnes puissent euh, avoir lu et compris euh, euh, le cœur, enfin l'essentiel de, de ce qui se dit dans ce texte. A savoir que, bien, vous verrez, euh, euh, le but d'une lecture discutée, c'est pas de vous euh, imposer une lecture euh, de. Euh, prémâché euh, dogmatisé euh, comme comme qui dirait euh, c'est vraiment donner tous les outils pour que vous puissiez vous le, le comprendre et euh, en faire quelque chose tout en sachant que bien entendu euh, euh, quand je dis que c'est pas dogmatisé il y a aussi quand même des choses où clairement euh, euh, voilà on pourra pas s'éloigner de ce que dit euh, le texte hein, on euh, ne pourrez pas inventer euh, votre version euh, personnelle hein, ça sera euh voilà. mais vous verrez qu'on va on va pouvoir éclairer beaucoup beaucoup de points qui, euh, si vous les aviez lus seuls, il y a fort à parier que euh, vous les auriez peut-être pas saisis. Et aussi euh, l'autre aspect, c'est qu'il s'écrit beaucoup beaucoup beaucoup de choses sur Marx, des choses très très contradictoires. Et donc euh, beaucoup de beaucoup de personnes se démarrent la lecture euh, de Marx par euh, la lecture d'œuvres qui parlent de Marx. Alors, je ne pas dire que ça sert à rien, euh, complète, ça sert complètement à rien, mais le risque avec ça, c'est que ça peut très rapidement éga égarer les gens euh, euh, vers euh, le point de vue qui est celui de euh, la personne qui euh, qui, euh, qui introduit au marxisme. Et alors des fois ça c'est euh, des choses qui sont quand même d'assez bonne qualité, mais des fois, ça, ça peut amener à des dérives un peu euh, regrettables. Euh, par exemple, euh, bon, je n'en cite qu'un, mais il y aurait plein de gens à, à citer, mais euh, par exemple, la, la, la lecture que fait un Francis Cousin euh, qui est, euh, de Marx est, est extrêmement euh, problématique et discutable, et, et, et même... En, anti-marxiste sur plein de, plein de points, mais ce n'est pas évident à voir pour des personnes qui n'ont jamais lu le texte lui-même. La plupart des gens qui euh, se retrouvent sur les, les pages de Francis Cousin euh, sont très hautains, très, euh, euh, euh, sortent des passages, des citations de passages, donc on a l'impression qu'ils ont une maîtrise du texte extraordinaire, mais si vous creusez un tout petit peu euh, et que vous allez un peu dans le détail, vous verrez très bien qu'il y a des contresens manifestes. et, et euh, euh, voilà, je vois des commentaires un peu humoristiques. <rire> voilà, on a un vrai, il euh, y, y a des vrais soucis avec ça. Donc c'est, il euh, euh, bah, y a un vrai enjeu à lire Marx, du coup, à le comprendre et à, euh, à, à ce que vous ayez une lecture, votre, enfin, euh, dire, que vous l'ayez vu vous et que vous ayez pu voir vous et que vous puissiez de fait écarter un certain nombre, j'ai envie de dire, d'escroqueries euh, euh, qui, euh, qui circulent, quoi. Voilà. Euh, donc, du coup, je continue sur ma présentation du programme. Je vous ai dit qu'on va faire trois, quatre, trois séances sur des petits textes qui entourent et qui encadrent euh, le, le capital. Donc, cette séance, elle va être consacrée à un tout petit texte qui s'appelle euh, « Contribution à la critique de euh, la philosophie du droit de Hegel ». C'est un petit texte qui est paru en 1843. Je vous dis deux mots euh, juste après. Euh, il est assez important pour... Euh, on verra pourquoi il, est il me paraît important pour comprendre la démarche générale de Marx. La semaine prochaine, on verra une série de, de courts court textes, euh, donc, euh, notamment euh, les thèses sur Feuerbach. C'est donc euh, très très court. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un texte qui fait euh, l'équivalent de deux pages, euh, mais qui est très dense, contient des, 11 thèses très courtes, mais euh, toutes euh, euh, très instructives. Euh, on verra également euh, pardon, la préface de 1859, qui est une préface célébrissime, euh, qui explique en quelques mots euh, ce que c'est que le matérialisme historique. On verra ensuite, toujours dans cette deuxième séance, comme ces textes sont très courts, on en fait, euh, on en fait plusieurs. Hein. On verra un extrait. Alors, c'est la seule fois où on saucissonnera un petit peu le, le travail parce que le but des lectures discutées, c'est de lire vraiment le texte euh, en entier. Vous verrez qu'on lira même euh, les notes dans le capital. Euh, alors, il y a certaines notes qu'on passera parce que c'est juste euh, la page où euh, tel truc a été dit, ça, on s'en fout. quoi. Mais euh, il y a, vous verrez qu'il y a énormément de notes, des notes qui sont d'ailleurs de, de différents types parce qu'on a des notes qui sont là juste pour euh, pointer à quel moment idée a été dite pour la première fois et donc euh, c'est on est plus dans le cadre de, de l'histoire de la pensée là et il y a d'autres moments où c'est des, des notes pour euh, euh, pour donner des éléments supplémentaires ou expliciter et euh, il y a certaines des notes du capital qui euh, qui sont enfin voilà qui sont vraiment centrales euh, et donc si vous lisez le texte sans lire les notes euh, vous passez à côté de certains certaines pépites et c'est un peu dommage euh, voilà donc euh, ça pour dire que le seul texte qu'on va saucissonner, <rire> donc où je prendrai qu'un extrait en quelque sorte, c'est euh, cette fois une, un extrait de l'introduction de 1857, c'est pareil un passage qui est assez célèbre, qui, euh, qui revient sur la, la démarche scientifique, comment on procède pour avoir une démarche scientifique en gros, euh, voilà. Et euh, donc, euh, court texte très intéressant. Euh, et euh, voilà, ça ce sont donc les les, les textes, les, euh, trois textes que l'on devrait voir euh, dans la, la séance de la semaine prochaine. Et si on a le temps, dans la séance de la semaine prochaine, on ajoutera également euh, une petite lettre euh, que euh, Marx avait adressée euh, donc, euh, suite à la mort de, de Proudhon à quelqu'un qui lui demandait son avis sur Proudhon. Et euh, alors, on, va, on lira cette, cette lettre-là, bon pas tellement pour euh, pour Proudhon, quoique bon, c'est instructif ce qu'il y a dedans relativement à Proudhon, mais on va la prendre plus comme euh, quelle est l'attitude que Marx préconise, en fait. Euh, voilà, en fait, il faudra la prendre comme euh, si elle s'adressait à quelque part à, à n'importe lequel d'entre nous, euh, comme euh, une remarque sur les, les choses à éviter, en quelque sorte, à pas faire si on veut être euh, dans une démarche pleinement euh, sérieuse. Euh, voilà. Euh, donc, euh, cette petite lettre sur Proudhon. Ensuite, dernier texte qu'on devrait étudier, euh, donc la troisième semaine avant de lire le Capital. Euh, donc, les, les, la série de textes que j'ai évoqués ont tous été écrits avant euh, la rédaction du Capital. Le dernier texte que l'on voit avant, le, avant de lire le Capital, c'est la critique du programme de Gotha, qui, à l'inverse, a été écrit après la rédaction euh, du livre 1 du Capital, et qui donc date de, de 1875. Et euh, euh, l'intérêt de ce texte euh, est, je dirais, est double. Tout d'abord, euh, montrer, le, montrer que, bah, que, expliciter un petit peu mieux euh, les choses que l'on trouve dans le Capital, parce que vous verrez qu'il revient sur des concepts euh, euh, voilà, qu'on trouve dans le, dans le capital, donc ça les éclaire considérablement. Ça parle aussi un petit peu de ce que serait euh, une société euh, socialiste ou communiste, Et, euh, mais surtout, euh, ce qui est assez intéressant, que moi j'avais, qui m'avait marqué à ma première lecture, c'est que... Euh, euh, il critique donc des, des extraits d'un programme, euh, euh, donc d'un parti. En fait, il y a deux partis socialistes à cette époque-là en Allemagne et ils prévoient de se réunifier. Et donc, ils sont en train de préparer un programme commun en quelque sorte. Et lui, il prend euh, ce, ce programme et euh, il fait son commentaire de ce programme. Quoi. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, à la première lecture du, du programme, peut-être que euh, on pourrait se dire Tiens, moi, j'aurais signé pour ça. Ça, je ça, ça me plaît, quoi, c'est bien, euh, ça, ça va, c'est pas mal, quoi, on pourrait dire c'est pas mal. Et derrière tombe la critique de Marx, et on se rend compte à quel point un truc qui paraissait euh, correct est en fait, euh, euh, pose vraiment des gros problèmes, quoi, voilà. Et euh, bon, ça va être un peu trop vite dit, comme je vais le dire, mais ça permet de voir à quel point le diable peut se cacher dans les détails, quelque part, si on peut le dire comme ça, euh, et euh, en fait, ces précisions que Marx apporte, du coup, sont extrêmement riches. Et euh, voilà, je pense que c'est de, de ce fait un texte très utile et un texte de toute manière qu'il faut connaître parce que si vous commencez à vous intéresser un peu au, au texte de Marx, de, enfin de Lénine surtout, euh, euh, et autres, bah il est souvent, souvent fait référence à, euh, au, euh, à, à ce texte de la critique du programme de Gotha. Voilà. Euh, voilà, ça serait donc trois textes introductifs. Vous notez qu'il y en a un qui euh, aurait pu être important et qui n'apparaît pas, c'est bien sûr celui du manifeste du Parti communiste. Donc là, eh ben, euh, pour ceux qui éventuellement ne seraient pas adhérents à, à l'association, c'est une autre raison de peut-être de vous d'y adhérer. Euh, on a procédé l'année dernière pendant le confinement à, à un commentaire. Cette fois, c'était pas du tout le, le même type. C'est un truc où c'est un peu comme maintenant où il y a, je parlais beaucoup. Euh, un commentaire complet de, du manifeste du Parti communiste. Euh, alors, il est assez long, hein, il, fait, euh, il fait pas mal d'heures, mais euh, j'ai mon écran qui s'est éteint. Voilà. Euh, il est assez long, mais il est assez complet et j'espère qu'il donne. J'espère qu'il donne, donc, des, euh, euh, une lecture beaucoup plus enrichie de ce texte qui peut aussi euh, donner lieu à beaucoup de, de contresens euh, quand euh, on est marqué par une phrase, mais on voit plus ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, quoi. Et euh, donc, il y a certaines phrases qui ont été détournées complètement de leur sens. Et euh, je pense que, enfin, j'espère que le commentaire que j'avais fait, euh, je, ceux qui sont là pour le confirmer dans les commentaires, ça avait apporté, ça leur avait apporté quelque chose de plus. Euh, voilà et donc ça pour le coup c'est enregistré et vous pouvez y avoir accès si vous êtes si vous avez adhéré à l'association euh, euh, voilà il n'est pas interdit qu'on refasse euh, d'ailleurs une une, une une nouvelle séance euh, de ce type-là un petit peu raccourci j'espère cette fois euh, euh, mais euh, euh, si, si jamais euh, voilà on voit qu'il y a à nouveau euh, besoin euh, s'il faut en refaire une on le refera avec des personnes qui n'auront pas participé à la première quoi voilà de lecture du manifeste voilà et euh, et donc hop dans quatre semaines, euh, les, euh, on attaquera véritablement la lecture euh, du Capital. Euh, je pense quand même que je me, je me permets, je pense qu'on démarrera quand même directement par le, le texte du Capital lui-même, c'est-à-dire que l'on sautera tout de même les, euh, euh, les préfaces et introductions. Euh, parce que je, je, je pense que ça, pour le coup, c'est lisible à part. Vous pouvez, les gens peuvent tous les lire seuls, sans trop trop de difficultés. Euh, et il euh, je euh, a pas, des, enfin, pas le sentiment qu'il y ait d'éléments majeurs. Je pense que ça vous se permettre, on en discutera s'il y a besoin, mais je pense qu'on peut se permettre de démarrer directement après par le, euh, là, le, voilà, le chapitre 20. Voilà, ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, euh, qu'est-ce que je voulais ajouter eh ben, C'est parti, donc. L'opium du, du peuple pour la, la version, euh, donc euh, contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel. Alors, très courte présentation de ce texte, c'est un texte qui paraît en 1843. En 1843, Marx a, été, euh, a dû fuir l'Allemagne, euh, enfin la, la, la, la, euh, la, la Prusse, parce qu'il était à l'époque, l'Allemagne est encore divisée euh, en de nombreux, de nombreux petits États a dû fuir la Prusse. Le journal pour lequel il travaillait a été interdit et euh, Marx a de toute façon saisi cette opportunité pour, euh, comme il disait, euh, euh, cesser de se battre à coups d'épingle euh, et pour donc euh, passer à la massue euh, pour, euh, pour commencer à se battre euh, euh, la cause qu'il commence, qu commence à rejoindre. Il n'est pas encore communiste mais il est en train d'y venir. Justement, ce texte euh, Marc, en quelque sorte, un passage euh, pour Marx de, vers le communisme, en, en, même si euh, là il, il ne le dit pas encore, euh, il n'utilise pas euh, le mot là dans le texte d'ailleurs, mais euh, euh, clairement, c'est un passage euh, vers, euh, vers un communisme qui est encore un communisme très très général, hein, c'est un, un humanisme, on va dire, euh, euh, pour aller vite. Euh, donc texte de 1843, que Marx donc rédige quand il est en France, à Paris, pour une, une revue qui s'appelle, donc, donc il n'y aura qu'un seul numéro, qui s'appelle « Les annales franco-allemandes », donc en allemand, les « Deutsch, Franz, Ausisch, un truc comme ça. Euh, et euh, donc ce texte, y aura ce, ces annales franco-allemandes, il n'y aura qu'un seul numéro, mais qui est très très riche. Euh, dans ce numéro, il y a deux articles de Marx, donc celui qu'on va traiter aujourd'hui, qui est le techniquement le deuxième, chronologiquement c'est le dernier qu'il le dernier, le dernier qu a écrit des deux. Hein. L'autre texte, c'est un texte aussi célébrissime qui s'appelle euh, donc euh, euh, sur euh, à propos, pardon, la traduction française, ça plutôt ça, à propos du, du texte La question juive, parce que quelqu'un a écrit, euh, un de ses anciens amis, Bruno Bauer, a écrit un texte qui s'appelle euh, La question juive. Ou sur la question juive, et donc Marx a écrit un, un commentaire en quelque sorte de ce, ce texte, un commentaire critique de ce texte. Euh, Je profite pour signaler que, contrairement à des, des, des bêtises qui circulent, ce texte est absolument l'inverse d'un texte euh, antisémite. Hein, ça n'a rien à voir avec ça, au contraire, euh, si vous connaissez la, la vie de Marx et que vous ça, vous intéressez à, à, à ça. Dans le même temps, il euh, participe à la lutte pour l'émancipation, justement pour le gain des droits euh, des Juifs, qui en Allemagne à l'époque n'ont pas les mêmes droits que les citoyens euh, euh, allemands entre guillemets. À, euh, voilà, ils ne sont pas considérés comme allemands. D'accord. Ils n'ont pas les mêmes droits. Par contre, ils ont d'autres choses ou euh, d'autres éléments sur lesquels ils sont les seuls à avoir le droit euh, de le faire. Par exemple, euh, l'usure, par exemple, alors que c'est interdit aux, autres, euh, aux Allemands. Euh, donc voilà, il y a des, euh, comme un système féodal de privilèges, d'accord, mais euh, euh, assez inégalitaire, bien sûr. Et, euh, et, et en fait, la question de, à cette époque, c'est que les, les, les juifs justement euh, demandent à avoir les mêmes droits que les Allemands. Et euh, la question de ce texte euh, là, euh, euh, du coup, euh, c'est euh, en gros, est-ce que l'émancipation d'un petit groupe, euh, euh, euh, comment dire, est-ce qu'un petit groupe qui réclame l'émancipation pour lui tout seul, est-ce que déjà ça, ça suffit, euh, ça fonctionne, euh, et, euh, ou est-ce qu'il faut qu'il embrasse des, des problèmes plus universels pour euh, pouvoir réussir à, à, à s'émanciper lui-même et euh, le, la deuxième question c'est est-ce que l'émancipation politique euh, c'est euh, l'émancipation réelle et en fait il montre dans les deux cas que bien en fait n'importe quel groupe qui veut euh, s'émanciper doit prendre euh, donc une sorte je, je résume un peu peut-être trop lâche mais euh, euh, doit prendre une dimension de on va dire universelle et euh, alors, et aussi que le euh, euh, l'émancipation politique seule, c'est loin d'être l'émancipation, et que, euh, voilà, l'émancipation réelle, c'est un peu plus que ça. Euh, voilà. Donc, euh, texte très, très intéressant, qui a donné lieu, à, bien sûr, à des, des, des commentaires imbéciles. Mais, euh, euh, voilà, donc ça, c'est... Euh, ces deux textes de Marx, on les trouve dans, cette, dans ces annales franco-allemandes, mais ces annales franco-allemandes, c'est un numéro unique, mais qui est d'une grande richesse. On y trouve aussi un texte de Hein, l'écrivain, le, le, poète, etc., euh, on y trouve un texte, deux textes d'Engels également. Alors à l'époque, Marx et Engels ne sont pas encore amis, hein, ils vont se devenir amis plus tard. Euh, donc euh, ils se trouvent tous les deux dans le même journal, mais sans, sans se fréquenter plus que ça. Euh, donc il y a un texte qui s'appelle « La situation de l'Angleterre ». Bon, je, je passe. Il y en a un, un autre qui est très très important, que Marx va beaucoup utiliser dans le Capital, que l'on aurait pu lire d'ailleurs en… En préambule au capital aussi, mais euh, bon, euh, euh, que vous pouvez lire aussi, c'est un texte assez court qui s'appelle euh, Esquisse, c'est un petit essai, Esquisse d'une critique de l'économie politique. Esquisse d'une critique de l'économie politique, où euh, Engels, en fait, euh, euh, fait euh, retrace en gros les, les différentes étapes de constitution et les différents courants qui constituent l'économie politique. Euh, donc à, à cette époque-là, et c'est un texte vraiment bien fait, euh, voilà, on retrouve euh, un petit peu un enfin, voilà, petit, petit texte bien fait qui a beaucoup influencé Marx. Et il euh, y a également, normalement, je crois, un texte de Moses Hess, euh, et, euh, et puis d'autres textes, de, voilà, en fait quasiment tous les textes de ce numéro-là sont euh, de très très grande qualité, et au tout début de ce numéro, il y a une correspondance qui, pareil, n'est pas inintéressante, parce qu'on y voit euh, surgir tout un tas de réflexions de Marx sur, qui montrent son évolution et, euh, et comment il prend conscience euh, euh, enfin, voilà, des, des, son l'évolution de, de sa conscience. Voilà, donc cette, ces annales franco-allemandes paraissent euh, en France parce qu'avec tout un tas d'exilés, euh, normalement, il devait y avoir des... Le souhait des éditeurs était qu'il y ait aussi des, des Français qui participent à cette, euh, ce journal euh, révolutionnaire. Euh, ça n'a pas été le cas les Français étaient plutôt euh, franco-centrés euh, à l'époque, on va dire, et euh, donc il n'y a que des Allemands, du coup, dans ce numéro-là. Et euh, voilà. Bon, euh, Allons-y donc sur, sur ce texte. Euh, ce texte est donc l'introduction que Marx prévoyait euh, au, euh, pour un, un, un ouvrage qu'il n'a pas publié au final, qui n'a été publié que bien plus tard, qui vient d'être réédité aux éditions sociales d'ailleurs, qui s'appelle « Critique, de la philosophie du droit de hegel et euh, donc ce texte était censé en être l'introduction et euh, mais cela dit vous verrez que ce texte peut être enfin, vraiment et se prend à part c'est une sorte de petit manifeste euh, avant avant le manifeste communiste et euh, on va y trouver euh, pas mal de choses intéressantes donc si tout le monde est prêt eh ben c'est parti pour la lecture pour la critique de la religion est finie en, en substance or la critique de la religion la contient première de toute critique. L'existence profane de l'erreur est compromise dès que sa céleste Horatio pro aris et Faucis a été réfutée. L'homme qui dans la réalité fantastique du ciel où il cherchait un surhomme n'a trouvé que son propre reflet, ne sera plus tenté de ne trouver que sa propre apparence. Le non-homme, là où il cherche et est forcé de chercher sa réalité véritable. Le fondement de la critique religieuse est celui-ci. L'homme fait la religion, ce n'est pas la religion qui fait l'homme. La religion est en réalité la conscience et le sentiment propre de l'homme qui, ou bien ne s'est pas encore trouvé, ou bien s'est déjà reperdu. Mais l'homme n'est pas un être abstrait, extérieur au monde réel. L'homme, c'est le monde de l'homme, l'état, la société. L'état, cette société, produisent la religion, une conscience erronée du monde, parce qu'ils constituent eux-mêmes un monde faux. La religion est la théorie générale de ce monde, son compendium encyclopédique, sa logique sous une forme populaire, son point d'honneur spiritualiste, son enthousiasme, sa sanction morale, son complément solennel, sa raison générale de consolation et de justification, la réalisation fantastique de l'essence humaine, parce que l'essence humaine n'a pas de réalité véritable. La lutte contre la religion est donc ricochée. la lutte contre ce monde dont la religion est l'arôme spirituelle. On met une première pause ici avant le passage célébrissime. Alors oui, ce que j'ai peut-être oublié de vous signaler, si vous avez le texte en PDF sous les yeux, ça peut, ça peut vraiment valoir le coup parce que, euh, comment dire, mettez-vous deux fenêtres, une fenêtre avec le texte là où on en est nous et une fenêtre avec votre texte à vous parce qu'il ne faut vraiment pas hésiter au fur et à mesure de la lecture à repérer des passages importants. Euh, vous voyez là par exemple, donc, bon, du coup dans la version que je projette, c'est euh, une version que j'avais travaillée il y a très longtemps, donc je n'ai pas... Euh, euh, les, les annotations que j'y ai faites euh, sont, euh, sont celles d'une lecture très très ancienne. Euh, J'ai le texte sous les yeux avec d'autres annotations personnelles. <rire> euh, mais euh, vraiment, n'hésitez pas au fur et à mesure qu'on va lire là, s'il y a des, des phrases qui vous paraissent super pertinentes, d'utiliser les fonctionnalités de, de votre lecteur PDF pour euh, les souligner pour vous-même et pour le, les relire et revenir un peu plus tard si vous avez besoin. D'accord Donc, ça peut vraiment valoir le coup. Euh, de faire ça. Alors bah, surtout ce, pas sur ce passage, moi, bon, seule chose qui me paraît importante, c'est il faut expliquer pourquoi il dit euh, pour l'Allemagne la critique de la religion est finie en substance. Euh, or la critique de la religion est la condition première de toute critique. Il faut juste rappeler qu'à ce moment-là, il euh, y a eu deux textes en Allemagne qui sont sortis et qui ont euh, qui ont fait euh, on va dire grand bruit. Euh, c'est euh, tout d'abord un livre de David Strauss qui s'appelle La vie de Jésus, qui est publié en 1835. Donc, vous voyez, quelques années avant, hein, euh, à l'époque, il n'y a pas Internet, donc il y a quand même les, les œuvres, les textes euh, euh, circulent plutôt pas mal, on va dire, et, et sont beaucoup discutés. Euh, voilà. Euh, donc, en fait, la vie de Jésus de David Strauss a été pas mal discuté, pour le coup. Euh, C'est un texte dans lequel euh, David Strauss, en fait, va euh, comparer euh, tout ce qui se dit dans les, les Écritures euh, pour montrer qu'il y a des, des contradictions dans la... Euh, assez euh, nombreuses euh, euh, dans les récits qui sont faits de la, la vie de, de Jésus et que donc, voilà, ces incohérences amènent à, à, à, amènent à montrer que, euh, en réalité, la, la prétendue vie de Jésus c'est un amoncellement de mythes euh, qui parfois, d'ailleurs, sont antérieurs à la, au moment où Jésus est censé avoir euh, vécu, euh, et, euh, et donc euh, cette critique, enfin euh, voyez, ouais, ça remet en cause complètement euh, euh, ce que, enfin euh, la, la, la version présentée par exemple par euh, par les, les textes ou par l'Église de, de ce que de ce qui de qui était Jésus et de sa de sa vie. Et euh, ça, montre sur, ça montre que, en fait, les, les, les, les, les hommes ont projeté euh, des choses qui leur étaient propres dans cet être, euh, dans ce Jésus, dans le Christ, et dans la religion. Et euh, ça, cette euh, critique-là, donc, va ouvrir un débat assez important, débat qui va euh, faire se scinder euh, les, euh, comment dire, les, les égéliens, entre d'un côté euh, une branche orthodoxe. Et de l'autre, euh, une branche qu'on va appeler les jeunes, donc les orthodoxes plutôt euh, âgés, même si ce n'est pas une, un critère d'âge, hein, mais plutôt euh, plus âgés, qui veulent que les choses ne changent pas. Et euh, une branche qu'on va qualifier de gauche, qui sont les jeunes égéliens, dont Marx va faire partie pendant un petit temps. Et, qui vont euh, eux euh, euh, privilégier donc euh, euh, l'aspect critique de Hegel on va dire euh, l'esprit de Hegel euh, et voilà et ça, donc cette, euh, cette scission va connaître un, un nouveau rebondissement avec la publication un peu plus tard euh, d'un autre ouvrage qui s'appelle l'essence du christianisme. De Ludwig Feuerbach en 1842, donc un ouvrage qui a vraiment beaucoup marqué à l'époque euh, les, les, les personnes et qui l'a euh, euh, arrivé euh, à pareil à cette, trop dans les détails, forte de la religion qui dit que justement les, les hommes euh, comment dire, projettent un, un être irréel euh, en dehors d'eux, mais que c'est bien eux qui ont fait la, la religion pour aller euh, très très vite. Et la, la phrase suivante, l'existence profane de l'erreur est compromise dès que ça céleste. Alors, ça paraît un peu compliqué, cette euh, formulation latine. Euh, en fait, déjà, Horatio pro aris et focis, ça veut dire la prière ou le plaidoyer pour les euh, hôtels et les foyers. Il faut juste comprendre que les foyers, vous savez peut-être par exemple que le mot économie, euh, oikos, ça signifie le domaine ou le foyer. D'accord Et plus tard, mais le domaine et le foyer, c'est donc, un, ça, ça, ça représente, comment dire, par exemple, dans, à l'époque féodale, le, le foyer, c'est euh, à la fois euh, la famille, mais c'est aussi peut-être des servants, ça peut être des, euh, des, des, des enfants qui viennent d'autres familles, mais qui sont là pour, pour euh, en tant que compagnons ou qu'apprentis, euh, qu euh, à l'époque où il y a l'esclavage, c'est aussi les esclaves. Donc, en fait, un foyer, ça n'est pas comme aujourd'hui, juste une une famille, c'est un ensemble de personnes qui ne sont pas tous de la même famille et un foyer, un domaine, ça peut représenter une centaine de personnes, d'accord Donc, en fait, pour Harry Set Focus, pour les hôtels et les foyers, on pourrait même le traduire par les hôtels, donc ça, ça reste les églises, on va dire, et, et au lieu des foyers, ça serait pour les hôtels et la patrie, d'accord Je crois d'ailleurs que dans le, la note, c'est la traduction qui est proposée. Voilà, donc l'idée, c'est que cette euh, prière, cette, ce plaidoyer pour la, les hôtels et la patrie, en quelque sorte, euh, c'est la religion. Cette religion a été réfutée, et donc ce qu'il appelle l'existence profane de l'erreur, c'est que euh, dans le monde réel, pour, euh, pour le dire, le, le fait que le monde réel ne corresponde pas à ses propres principes, pour le dire euh, comme ça, et bien, du coup, une fois qu'on a critiqué la, la, la religion, on peut commencer la critique de ce monde réel, c'est un peu l'idée, c'est ça qui va développer euh, dans la suite du texte. Au passage, on peut remarquer d'emblée, je fais une intervention très brève, parce qu'après elle va en filigrane se dessiner tout au long, on peut remarquer ici que euh, là, Marx prend la religion, mais en fait, dès 1845, dans l'idéologie allemande, ce qu'il dit ici de la religion contenu dans un concept plus vaste qui est déjà celui d'idéologie, c'est-à-dire d'un processus comme reflet, comme déformation du réel, comme inversion du sujet du prédicat, etc. Et donc là, on a déjà l'annonciation aussi de la critique de l'idéologie. C'est la même chose qui se dessine là. Tout. Exactement. Je je je, euh, on va le voir juste après, justement, qu'en fait, il faut bien comprendre que là, il ne parle pas de la religion au sens euh, euh, étroit, mais vraiment un, un, dans un sens finalement beaucoup plus large, euh, quand on va voir... Euh, la définition justement qu'il en donne, euh, on, on, on, on voit que en fait au fil des paragraphes, on a des éléments de la définition qui vont apparaître. Et vous allez voir que donc la, ce qu'il appelle la religion s'applique euh, à quelque chose qui est beaucoup plus large que le, le, seul, euh, le seul aspect euh, religieux. On le voit d'ailleurs quelque part déjà euh, toute forme d'explication générale de comment fonctionne le monde euh, euh, s'approche s'approcher euh, de la religion sauf que la religion il va bien montrer que c'est une croyance fausse d'accord euh, qui euh, et ça ça sera ça sera important mais euh, voilà on, on va retrouver cette idée là donc en effet bien saisir que là quand on parle religion en fait il faut le prendre dans un sens très large vu que on est proche comme tu l'as dit de de l'idéologie en réalité mmh. voilà là vas-y du coup continue la misère religieuse est, d'une part, l'expression de la misère réelle, et d'autre part, la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple. Le véritable bonheur du peuple exige que la religion soit supprimée en tant que bonheur illusoire du peuple. Exiger qu'il soit renoncé aux illusions concernant notre propre situation, c'est exiger qu'il soit renoncé à une situation qui a besoin d'illusions. La critique de la religion est donc, en germe, la critique de cette vallée de larmes dont la religion est l'auréole. La critique a effeuillé les fleurs imaginaires qui couvraient la chaîne. Non pas pour que l'homme porte la chaîne prosaïque et désolante, mais pour qu'il secoue la chaîne et cueille la fleur vivante. La critique de la religion désillusionne l'homme. Il pense, agisse, forme sa réalité comme un homme désillusionné, devenu raisonnable, qui se meuvent autour de lui et par suite autour de son véritable soleil. La religion n'est que le soleil illusoire qui se meut autour de l'homme tant qu'il ne se meut pas autour de lui-même. » Voilà, alors tout d'abord, bien sûr, le passage célébrissime, celui où il y a cette citation « c'est l'opium du peuple euh, ». Vous voyez bien qu'une euh, compréhension erronée de ce « l'opium du peuple » c'est que ça serait quelque chose que quelqu'un donne volontairement euh, aux gens pour les tromper et pour les endormir. Hein, L'opium, c'est un opiacé, ça, ça vise à endormir les gens. Or, ce n'est pas exactement euh, ce que dit Marx ici. Il dit que euh, euh, la, le, la religion, euh, c'est en fait le, les souffrances dans ce monde qui amènent les gens à produire la religion, et que la, la religion devient un besoin euh, des hommes okay, pour accepter les souffrances euh, de ce monde. Et qu'en même temps, cette euh, religion, c'est une manière, euh, cette croyance en un au-delà par exemple, euh, c'est une manière de, de, de protester et de marquer le fait que dans le monde réel, les choses ne vont pas. Donc on se projette dans un au-delà euh, mythique, je le dis un peu là, je sur interprète, mais l'idée est vraiment là. Euh, donc en fait, ce qui va être important dans cette phrase, on le retrouvera d'ailleurs dans la, les, les thèses sur Feuerbach, c'est que quelque part... Ça, ne, ça va devenir inutile de s'attaquer à la religion en tant que telle euh, en pensant que ça suffira. Alors, ça ne devient pas inutile dans le sens où il faut qu'il qu y ait une critique de la religion. Il, il démarre avec ça et il dit que c'est le point de départ. Mais euh, aujourd'hui, par exemple, euh, aller euh, s'attaquer directement à la religion pour, euh, euh, euh, pour la supprimer, ça ne sert à rien. Ce qu'il va, imp... qu va falloir faire, c'est supprimer ce qui cause ce besoin de religion. D'accord Et là, vous le retrouvez déjà dès cette... Enfin, ce seul paragraphe, si vous le comprenez bien, vous comprenez que euh, euh, voilà, si les gens euh, recourent à, à la religion, euh, c'est qu'il y a euh, des causes dans un monde réel. Euh, et c'est ça qu'il va falloir euh, attaquer, c'est ce monde réel, euh, plutôt que de s'attaquer à euh, juste la... La, la religion. Okay enfin, ensuite, ce qui est très important, bah, c'est ça, Donc, c'est le paragraphe suivant d'ailleurs, le véritable bonheur du peuple exige que la religion soit supprimée en tant que bonheur illusoire du peuple. Donc, c'est vraiment là, ça va être, c'est vraiment l'un le, le, des points centraux là, qui arrive dès le début de ce texte, hein, pour moi, de ce texte et pourquoi, pourquoi je voulais euh, qu'on qu le lise. Tout le travail de Marx, ça va être ça. Ça va être de euh, mettre fin aux illusions de révéler euh, ce qui se cache derrière les apparences, les processus réels euh, que euh, les, les apparences qu'on reçoit des choses euh, ne nous permettent pas de voir au, au premier abord. Donc, euh, le, le, lever ce, ce voile euh, va vraiment être important. Euh, pourquoi Alors là, il y a, je, je vais sauter au paragraphe suivant encore, avec cette citation très poétique. Vous verrez, vous verrez bien sûr tout au long, euh, de, de, de, de nos lectures, que Marx, il a, euh, dit, il a, il, il a failli, lui-même, il a écrit des poèmes, il a euh, voulu écrire, euh, je crois, un opéra, euh, des choses comme ça. Il a, il, a, il a un côté littéraire et une culture littéraire immense. Et donc, très, très souvent, il y a une qualité d'écriture qui, qui est extraordinaire. Et là, cette image-là, je la trouve très, très, très, très belle. Et le contenu... Euh, est, est, est très important. Donc vous voyez, la critique a effeuillé les fleurs imaginaires qui couvraient la chaîne. Non pas pour que l'homme porte la chaîne prosaïque et désolante, mais pour qu'il secoue la chaîne et cueille la fleur vivante. Euh, donc voilà, bon, c'est bien écrit. Et il y a un truc hyper important. Euh, la, donc déjà, tout d'abord, la critique, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a juste euh, permis qu'on voit la chaîne, euh, qu'on voit la chaîne. Mais euh, ce qui est le, le cœur, c'est qu'il ne s'agit pas euh, derrière d'être désespéré, euh, euh, de créer le, le désespoir, de dire « qu'est-ce que le monde n'est pas beau euh, ?», etc. Ce n'est pas ça du tout. Au euh, ce contraire, c'est emprunt d'une sorte de grand, optimisme, de grand optimisme, mais pas un optimisme basé sur des illusions. C'est un optimisme basé sur la, la, la, le réel. C'est à mesure que quand on comprend le réel, on peut agir dessus. D'accord et, euh, et donc, euh, vous retrouvez ça dans notre monde à nous aujourd'hui, parce qu'il y a tout un pan de personnes euh, qui, euh, euh, en fait, euh, euh, comment dire, sont, ont, ont une forme de désespoir. Alors, je ne sais plus, quelqu'un pourra rappeler l'expression qu'utilisait Hegel, je crois, euh, qui est assez célèbre euh, pour, pour décrire ça. Euh, mais voilà, ils sont désespérés. Euh, on, on, ils restent uniquement au niveau du désespoir. Que ce que Marx va, va montrer, c'est justement, une fois qu'on a vraiment... Euh, lever donc la par la critique les, les, les illusions euh, ben on a de quoi au contraire on va dire je vais le dire comme ça c'est un peu simplifié mais on va avoir de quoi être optimiste vu que ça y est on sait sur quoi on peut agir et comment euh, à partir de ce, de ce point-là. Et qu'en fait, a priori, tant qu'on reste un petit peu désespéré, c'est qu'il nous manque encore des illusions qu'on peut garder, euh, voilà, où, on, où on attend des résultats de, je ne sais pas, par exemple, je vais donner un exemple, euh, peut-être qui n'est pas le meilleur, mais euh, quand on continue à croire, par exemple, qu'on va faire 50%, euh, 50 plus une voix, euh, à des élections nationales et que c'est grâce à ça euh, que, euh, que ça va se jouer avec une insurrection citoyenne, comme disait par exemple le camarade Mélenchon. Et donc, on est toujours déçu parce qu'en fait, euh, on n'y arrive pas euh, et euh, on n'arrive plus à agir. quoi. Et Alors qu'il y a des tas d'autres moyens d'action qui restent ouverts. Bon, c'est peut-être pas très bien dit comme cela, mais si on a des, des, des moyens euh, euh, erronés, euh, si on continue à croire en des moyens erronés, peut-être que justement on peut être amené à, à, à, à ces formes de désespoir. Bon, c'est peut-être, euh, euh, on le commentera peut-être à d'autres occasions. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas participer au vote et tout, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, je le redis, hein, mais euh, peut-être que croire que c'est le moyen ultime, euh, c'est peut-être qu'on n'a euh, pas encore compris tous les moyens d'action qui sont à notre disposition. Euh, voilà. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a des, des interventions sur ça Alors, l'autre point important. Je... Non, on rappelle pas... juste, que Ludo ouais. l'a signalé, que sur ce passage-là en particulier, euh, j'ai fait un cours hein, sur le, la, la deuxième année, justement pour traiter plus particulièrement de la question du religieux, pour s'intéresser. Voilà, et qui, est, euh, qui explique bien en détail tout ça. Hein. Ouais. Donc, le cours de deuxième année de, du Pâques, euh, euh, du Gros PAc, là, j'ai oublié le nom, mais du Gros Pâques. Alors, euh, autre point important, euh, vous voyez qu'il y a une, une référence à la physique, là un petit peu enfin à l'astrophysique, euh, l'histoire de la religion n'est euh, euh, que le soleil illusoire qui se met autour de l'homme, tant que l'homme ne se met pas autour de lui-même. Bon. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que là, ce qu'il dit, c'est que l'homme, voilà, en fait, est tourné vers euh, un au-delà, vers une religion, au lieu d'être euh, tourné vers lui-même. Et euh, en fait, ici... Marx euh, prend le, le parti d'un mouvement qui a démarré avec Descartes, qui vise à placer l'homme au centre. Et euh, ce qui est assez particulier, c'est que euh, dans l'astrophysique, la, on pourrait avoir l'impression en première lecture, au premier abord, que euh, le, la démarche a été inverse, vu que ça consistait à justement se rendre compte que la Terre n'était pas au centre euh, de l'univers, mais euh, que, euh, euh, voilà, que, le, euh, que ça se posait différemment. Donc, en quelque sorte, même, on pourrait dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de centre hein, à l'univers. Mais euh, voilà, là, là où c'est intéressant, c'est que justement, la, la réalité, c'est que le, comment expliquer En fait, on pose comme extérieur des choses qui sont euh, qui... le fruit de l'homme lui-même. Cette idée que euh, l'homme est la mesure de toute chose euh, pour l'homme, euh, que euh, l'homme doit être au, au centre et qu'il euh, ne s'agit euh, pas de, de réduire l'homme à euh, une portion congrue, mais que le, le, le but, c'est que l'homme, au contraire, humanise euh, l'ensemble de, de la nature en en prenant possession pour, euh, la comp en la comprenant et en, en justement en, euh, en en prenant, en prenant possession. Enfin, c'est un, un élément qui est assez important parce que là, je, je le dis euh, peut-être très, très très très mal tout ça, mais vous voyez par exemple dans, dans, les dans, dans ce qui circule aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à dire voilà, que l'homme n'est uniquement qu'un criminel. Euh, euh, il sont simples. Euh, soit vous faites disparaître l'homme, qui est peut-être enfin, ce, ce qui semble sortir le plus souvent finalement de leurs euh, leur remarques. Euh, soit en fait la, la vraie solution est très différente. C'est simplement que l'homme euh, justement devienne véritablement possesseur de la nature et la gère. Euh, et euh, c'est ça en fait l'enjeu derrière. Et donc ça veut dire qu'on va humaniser des choses qui jusqu'à maintenant étaient en dehors de la portée euh, de l'action euh, des hommes. Voilà. Voilà, c'est vraiment un truc, un truc assez important. Et en fait, on voit que la marx dès 1843 est sur cette, euh, cette trajectoire-là. OK. Voilà, en tout cas, ce qu'il y a de certains le cœur de notre travail, c'est ça, euh, de tous les, les militants, ça va être de lever le voile et de lever le voile pour trouver les moyens d'action euh, qui nous permettent de transformer euh, le monde euh, dans, lequel, euh, dans lequel on vit. Reprends Oui. Euh, les développements qui suivent, une contribution à ce travail ne se rattache pas directement à l'original, mais à une copie. À la philosophie politique et à la philosophie allemande du droit, pour la seule raison qui se rattache à l'Allemagne. Si on, allait, on voulait partir du statu quo allemand, juste de la seule façon adéquate, c'est-à-dire négative, le résultat n'en restera pas moins un anachronisme. La négation même de notre présente politique est déjà remisée, tel un fait couvert de poussière, dans la pièce de débarras historique du peuple moderne. J'ai beau nier les perruques poudrées, il me reste toujours des non poudrés. Lorsque je nie la situation allemande de 1843, j'en suis, d'après la chronologie française, à peine à l'année 1789, et encore moins au centre même du temps présent. Bien plus, l'histoire allemande s'enorgueillit d'un mouvement que nul peuple n'a réalisé avant elle, dans la sphère historique, et que nul peuple ne reproduira après elle. Nous avons en effet partagé les restaurations des peuples modernes sans partager leur révolution. Nous avons été restaurés d'abord parce que d'autres peuples ont supporté une contre-révolution. La première fois, parce que nos maîtres eurent peur. La seconde fois, parce que nos maîtres n'eurent pas peur. Nous, nos bergers, à notre tête, nous n'avons jamais été qu'une fois en compagnie de la liberté. Et ce fut le jour de son enterrement. Sur ce, sur ce petit passage... Euh... Ce qui est intéressant, c'est de… Alors, il faut comprendre qu'à l'époque, l'Allemagne est, comme je vous ai dit, divisée. C'est même le cœur de la, la réaction. On, on... Donc, c'est toute cette période qui fait suite à la, à la Révolution française et au bouleversement que ça a pr produit dans toute l'Europe. Euh... Donc, euh... l'idée, c'est qu'à cette époque-là, il faut comprendre que l'Allemagne est toujours sous un régime féodal. Il y a toujours le servage, il y a la censure qui s'applique dans, euh, dans les journaux, euh, etc. Et donc c'est ça qu'il est en train de dire là, Marx, c'est que l'Allemagne à cette époque-là, elle n'est pas encore, ni politiquement ni économiquement, au niveau de ce qui est en train de se passer dans le reste, par exemple en France ou en Angleterre. En France, la révolution industrielle a commencé dans les années 1830. Elle avait déjà commencé en Angleterre à la fin, entre 1750 et 1800, hein, la fin du 18e et euh, en Anglo en ce c'est pas le cas. En Allemagne, il y a toujours les corporations, c'est toujours un régime euh, féodal qui est en place et, euh, et c'est ça qu'il est en train de dire, il est en train de dire le fameux statu quo allemand. En fait, il est un anachronisme parce que il est il est resté avant 1789 pour le dire euh, différemment. OK, On est en 1843 mais c'est comme si il y avait euh, ils étaient encore euh, avant 1789. Et il dit que donc Mettre fin à la situation allemande réelle de 1843, ça serait naître que qu'en 1789 par rapport aux peuples les plus avancés, que sont à l'époque la, la France et l'Angleterre, en tout cas dans la tête de Marx. Voilà, donc ça c'est important à comprendre. C'est ça qu'il dit quand il, lorsque je nie la situation allemande en 1843, j'en suis à peine en 1789. Cependant, il, va, il, il fait noter que euh, si le, la réalité allemande est très en retard, le, sur le plan théorique, ça, c'est ce qu'on va voir après. Les, les, euh, les Allemands sont par contre euh, très, très loin. Et, et, comment dire, le, le niveau de développement théorique de penseurs allemands, donc vous avez Kant, Hegel, etc. par exemple, mais pas que, les, les, d'autres personnes après eux, euh, sont, euh, parlent de choses qui ne correspondent même pas à la réalité allemande en réalité. Et donc, euh, ça va être un des points qui va, qui va être développé plus tard. C'est pour ça qu'il va dire que si on fait la critique de la théorie allemande, on est bien en train de faire la critique de l'état moderne, de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, même si cette critique allemande ne correspond pas à la réalité allemande. La nuance est... Voilà, on a un monde réel allemand qui est complètement en retard, on a un monde théorique qui ne correspond pas au monde réel allemand, mais qui est à, à peu près à la hauteur de, de l'époque. Et donc faire la critique de cette théorie-là, de cette forme de nouvelle religion, c'est pas une religion, hein, mais de, euh, on, voit le, on va voir le lien entre la religion et la, la critique du coup de l'idéologie, même si le mot n'est pas employé. Se faire la critique donc, de, de cette théorie, de cette philosophie euh, euh, allemande, donc celle de Hegel par exemple, la philosophie du droit de Hegel, euh, eh ben, ça va permettre, ça peut aider à ce qu'il y ait des changements aussi dans le, dans le réel. Après il y a bien sûr tout euh, ce petit passage assez euh, lyrique, avec des, des, des belles phrases, où euh, bah, l'Allemagne n'a jamais connu la liberté, et elle a été restaurée avant de connaître la liberté. C'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on constate toujours aussi dans le, le monde d'aujourd'hui, c'est que certains peuples, comment dire, vous, avez des, vous avez donc une révolution en France à cette époque, du coup les peuples aux alentours, qu'est-ce qui se passe ben Pour se prémunir de la révolution française, ils vont tout de suite augmenter la, la, la pression sur leur propre peuple. Et donc c'est pour ça qu'il dit on a, été, on a connu la restauration, en gros, sans avoir connu la, la révolution. Et euh, Tandis qu'en France, il y a la révolution, il y a des avancées, puis après, euh, la révolution est défaite de différentes manières, et donc il y a la restauration. Et eux, non. Eux, ils ont connu euh, euh, la restauration avant d'avoir connu la, la révolution. Voilà. Donc euh, Et ça, c'est quelque chose que vous voyez, euh, euh, je le redis, euh, dans le monde actuel. Vous pouvez tout à fait avoir euh, bah, des, des mouvements sociaux, euh, qui euh, euh, et donc des personnes qui n'ont pas participé à ce mouvement social vont quand même subir la répression de ce mouvement social, euh, ou subir les conséquences de sa répression. Voilà, c'est tout à fait… Euh, ce n'est pas euh, quelque chose de, de, qui, qui, ne, qui se limite donc au cas allemand de 1843. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est aussi ce côté, la première fois, ils ont été restaurés parce que les maîtres ont eu peur, et la seconde fois parce que les maîtres eurent pas peur. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, j'ai le sentiment euh, que, prenons un cas, bon, c'est pas euh, 1968 à d'énormes limites, mais il euh, y a des gens qui ont eu peur en 1968, voilà. Et euh, donc, euh, ça conduit à un certain euh, nombre de réformes. Ou en 1936, peut-être, c'est plus marquant 1936. Et donc, en, en, vous savez qu'en 1936, il y a des avancées, mais en 1938, il y a une sorte de restauration. Mais euh, la restauration a lieu alors que, les, les, justement, les, les, les maîtres, les puissants de l'époque, ont eu peur. Et euh, donc, euh, ils vont tendre très vite pour tous les régimes fascistes, etc. Mais euh, aujourd'hui, par exemple, peut-être qu'on est dans une phase où euh, il y a une forme de restauration, parce que, justement, nos maîtres, euh, entre guillemets, n'ont pas peur, euh, et où ils ont tellement confiance qu'ils en ont rien à foutre des manifestations, etc. Et qu'ils ont une détermination à la tâche chair euh, qui euh, euh, voilà qui fait penser à ce cas où euh, nos maîtres n'ont pas peur quoi. Une école qui explique l'infamie d'aujourd'hui par l'infamie d'hier. Une école qui déclare que tout cri poussé par le cerf, le Knut est un cri rebelle. Du moment que le Knut est un Knut chargé d'années, héréditaire, historique. Une école à qui l'histoire comme le Dieu d'Israël le fit pour son serviteur Moïse, ne montre que son a posteriori. L'école de droit historique aurait donc inventé l'histoire allemande. Shylock, mais Shylock le valet, elle jure pour chaque livre de chair découpée dans le cœur du peuple sur son apparence, sur son apparence historique, sur son apparence germano-chrétienne. Des enthousiastes bons garçons, nationalistes par tempérament et libéraux par réflexion, recherchent au contraire l'histoire de notre liberté au-delà de notre histoire. On les forêt vierges teutoniques. Mais en quoi l'histoire de notre liberté diffère-t-elle de l'histoire de la liberté du sanglier, si l'on ne peut la trouver que dans les forêts Et d'ailleurs, le proverbe ne dit-il pas La forêt ne renvoie jamais en écho ce qu'on lui a crié. Donc, paix aux forêts vierges teutoniques. Petite pause sur ces deux paragraphes encore. Alors, sur le premier paragraphe que tu, des deux paragraphes là que, que l'on vient de lire, euh, une, une école qui explique l'infamie euh, d'aujourd'hui par l'infamie d'hier. Ça, en fait, ça fait référence à euh, à l'époque à la philosophie du droit de quelqu'un dont Marx a suivi les cours qui s'appelle Savigny, qui, pour aller vite, euh, disait que euh, voilà euh, la tradition, enfin le, le droit issu de la tradition était euh, juste du fait qu'il était traditionnel. En gros, voilà, qui plaçait tout dans le euh, en disant ben bah, les choses sont comme ça ou étaient comme ça, donc euh, ce qui est bien, c'est que ça reste ça reste ainsi. C'est euh, quelque chose que l'on retrouve encore dans dans les, les raisonnements aujourd'hui, ou par exemple sur le capitalisme, où maintenant il est en quelque sorte comme naturalisé, et on vous explique qu'en gros ça a toujours été comme ça, et ceci et cela, et où on, on justifie l'existant euh, par ce, cette idée que euh, ça, ça a été comme ça. Donc c'est cette phrase, tout cri poussé par le cerf sous le knut, le knut c'est le, le, le fouet euh, qui sert à, à, à faire travailler le, les cerfs euh, en Russie, euh, où, euh, où c'est un... C'est un, c'est pas, c'est pas un fouet, c'est un. Je crois que c'est le truc qui est sur les épaules. Là, j'ai oublié le nom, mais peu importe. En tout cas, un cerf qui donc qui est réduit au, euh, voilà, l'état quasiment de bête, hein, euh, pousse un cri rebelle. Et ben, comme ce Knut, c'est très ancien et héréditaire, et que ça fait longtemps qu'on fonctionne comme ça, il a pas le droit de faire ça. C'est pas normal, d'accord Voilà. Donc, ben ça, c'est quelque chose qu'on retrouve encore. Euh, dans la, la pensée d'aujourd'hui. Donc, les personnes qui remettent en cause euh, cette manière de faire euh, qui est devenue si euh, ancienne et si naturelle, c'est euh, pas normal. Donc, euh, par exemple, en sciences économiques, dans le domaine euh, que j'enseigne, une grosse partie de la science économique vise à, euh, à faire comme si... Euh, c'était normal et naturel, le système qui a été mis en place historiquement et à grands coups de violence, comme si ce, ce système était normal et naturel et que donc il n'y avait rien à y redire et que toute personne qui s'y opposerait euh, serait, euh, voilà, serait coupable. Euh, on retrouve un peu cette, cette forme de raisonnement, euh, euh, par exemple, voilà, dans, comme je disais, dans, en sciences éco. Le deuxième paragraphe, il change un peu de thème, mais il est très intéressant et, et le là est très actuel aussi. Alors, d'enthousiaste, bon garçon, nationaliste par tempérament et libéraux par réflexion. Ça fait référence au fait qu'à l'époque, les mouvements nationaux sont en, euh, en croissance. Mais à l'époque, les mouvements nationaux, ça n'a pas, pas le sens euh, d'aujourd'hui. Hein. Donc, euh, euh, cela dit, là, ce qui va être dit là a vraiment un rapport avec ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, nationaliste par tempérament et libéraux par réflexion. Donc, à l'époque, il s'agit de se libérer de la féodalité. Euh, et il s'agit pour l'Allemagne, justement, de se constituer en nation. Et donc, on a tout ce mouvement euh, qui, qui, euh, qui existe. Cependant, voilà, ce qui va être intéressant, c'est que déjà à l'époque, où est-ce qu'ils vont chercher leur réflexion eh bien, Un petit peu comme, euh, je dirais, une, une grosse partie de l'extrême droite actuelle, ils vont chercher leur, euh, leur justification dans une histoire mythifiée. Voilà, celle des forêts vierges teutoniques. Hein. Et donc, on aurait je sais pas, le parallèle avec les personnes qui cherchent, le, le, par exemple, les origines de l'Europe dans Charlemagne ou les euh, origines de la France éternelle dans un Moyen-Âge euh, peut-être idéalisé. Ou, euh, et donc, ça, ça, ça existe encore aujourd'hui. Et donc, là, il dit, bon, bien sûr, deux choses assez amusantes. donc Il dit « En quoi euh, l'histoire de notre liberté diffère-t-elle de l'histoire de la liberté du sanglier si on la trouve que dans les forêts ?» Alors là, on retrouve la réflexion de, de Rousseau qui euh, rappelle qu'il euh, y a plusieurs formes de liberté. Il y a la liberté, en gros, de, de l'animal, où je suis mon appétit. Mais euh, Rousseau dit bien que cette liberté-là n'est pas euh, euh, une vraie liberté, en quelque sorte, et que la, la, la vraie liberté, ça serait plutôt la liberté civile, où c'est la liberté où on est capable, justement, de renoncer ou de, de tempérer notre appétit. Et c'est là où on est véritablement libre, parce que c'est là où on est capable de se dominer, de nous dominer nous-mêmes, de nous imposer des règles, de respecter des règles qu'on s'est imposées à soi-même. Et c'est là qu'on est véritablement libre. Hein. Est... Donc, je renvoie à la lecture du texte de, du contrat social dans le livre 1. J'ai oublié quel est le numéro du petit passage en question. On, là, on est vraiment dans cette réflexion de Rousseau euh, qui, qui rappelle que la liberté, c'est sûr, sûrement pas la liberté de l'animal. Au contraire, c'est une liberté qui est l'inverse de la liberté, qui n'est que contrainte, où on ne fait qu'obéir à nos déterminations naturelles. Et euh, l'autre élément, il dit, mais attention, parce que quand vous regardez vers le passé, donc par exemple ici l'image de la forêt, n'oubliez pas que très souvent, le passé ne, ne vous renvoie que ce que vous allez y chercher. Et on a un petit peu, par exemple, on peut avoir nous le même problème, parfois, quand on va chercher dans le passé du mouvement ouvrier, de l'histoire du mouvement ouvrier, mais on va y chercher que ce qu'on a envie d'entendre quelque part. Et euh, par exemple, on peut être amené à, à faire référence à, euh, bah, vous voyez, tout, tout un pan de l'histoire du Parti communiste qui, qui, est, qui est hyper intéressante. Mais on peut être amené à ne, ne voir que, par exemple, le côté ultra-révolutionnaire euh, dans ce qui se passe dans les années 30, par exemple, prenons ce cas-là. Et du coup, à occulter, par exemple, d'autres aspects, comme euh, d'ores et déjà, enfin, par exemple, la présence de l'opportunisme. De forme d'opportunisme électoral euh, ou autre, par exemple, qui, qui sont déjà là en germe, par exemple. Vous voyez, on peut avoir tendance, nous-mêmes, je, je le dis euh, de manière peut-être un peu exagérée, parce que bien sûr, on a beaucoup à apprendre hein, de ce qui, ce qui a été fait à cette époque et pourquoi ils ont fait comme ça. Ça nous apprend beaucoup sur, euh, ça nous donne en tout cas des idées de, de choses que l'on pourrait refaire faire ou refaire aujourd'hui, avec euh, un petit peu différemment, bien sûr, mais euh, ça pourrait nous inspirer. Mais euh, très souvent, nous-mêmes, quand on va chercher dans notre passé, on, on a tendance à le mythifier et à, à lui faire dire ce que nous-mêmes on a envie d'entendre. D'accord Voilà. Donc, euh, de, de fait, euh, attention à, à cette petite dérive euh, qui peut nous arriver à, à tous, euh, moi le premier. Ok, c'est bon, pas d'autres remarques là-dessus, n'hésitez pas. Hein, je vous le dis, si vous avez des remarques, vous le mettez en commentaire. Yacine, tu nous coupes. Et enfin, tu nous coupes, tu nous dis, tiens, il y a un tel qui voulait dire un truc. Et allez-y. Hein. On passe à la suite. Guerre à l'état social allemand, évidemment. Cet état est au-dessous du niveau de l'histoire, il est au-dessous de toute critique, mais il n'en reste pas moins un objet de la critique, tout comme le criminel qui est au-dessous du niveau de l'humanité, reste un objet du bourreau. En lutte contre cet état social, la critique n'est pas une passion de la tête, mais la tête de la passion. Elle n'est pas un bistouri, mais une arme. Son objet, c'est son ennemi, qu'elle veut, non pas réfuter, mais anéantir. Car l'esprit de cet état social a été réfuté, en soi et pour soi. « Cet état ne constitue pas d'objet qui mérite notre attention, c'est quelque chose d'aussi méprisable que méprisé. La critique en soi n'a pas besoin de se fatiguer à comprendre cet objet, Elle l'a bien saisi depuis longtemps. Elle ne se donne plus comme un but absolu, mais uniquement comme un moyen. L'indignation qui fait l'essence de son style pathétique, la dénonciation qui constitue le plus clair de sa besogne. » Sur ce tout petit passage, vais, on va accélérer sur la suite, vous inquiétez pas, même s'il y a des passages très intéressants. Alors, il faut donc comprendre qu'il fait cette distinction que j'ai signalée tout à l'heure entre l'état réel allemand qui est en dessous de l'histoire, quoi, qui est vraiment très en retard, et l'état théorique. Et donc là, il va dire l'état théorique allemand qui, lui, est à peu près au niveau de l'histoire mondiale, à peu près au bon niveau de l'évolution de l'histoire. La critique, donc, comme il dit, n'est pas une passion de la tête, mais la tête de la passion. C'est assez intéressant ça. Parce que va retrouver ici la thèse sur Feuerbach qu'on verra la semaine prochaine, euh, qui rappelle qu'il euh, bah, ne il s'agit pas d'interpréter le monde, mais de le transformer. Or, les philosophes, donc on va dire les savants de l'époque, se sont contentés en fait d'avoir une passion de la tête, en quelque sorte, de se contenter de décrire le monde. Or, euh, pas ça. il ne s'agit pas de se limiter à comprendre le monde. Vous, vous avez ça aujourd'hui encore, par exemple, en sciences politiques. La grande gloire des politistes n'est pas, de, de pouvoir agir sur le monde, c'est juste de comprendre. Il faut surtout pas chercher à intervenir. Hein. Il faut juste comprendre comment ça marche. Et c'est leur grande gloire de s'arrêter à ça. Ok. Euh, euh, voilà. Et donc, euh, bah, les, les, les militants, bien entendu, eux, c'est pas exactement ça. Il s'agit bien de que la critique soit la tête de la, la passion. Hein. Euh, euh, et donc, euh, voilà. On a la phrase finale aussi qui dit la critique ne se donne plus comme but absolu, comme un but absolu mais uniquement comme un moyen. C'est-à-dire que le, le but n'est plus d'accumuler des connaissances ou de, de critiquer les choses pour briller en société, mais d'avoir des connaissances pour pouvoir ensuite passer à un changement réel. Cela dit, quel est le, la quel est le rôle et quelle est aussi la limite de la critique C'est qu'est-ce que peut au mieux faire la critique C'est ce qui est, à la fin, susciter l'indignation et dénoncer. Donc, les, la critique, la seule chose qu'elle arrivera à faire au mieux, c'est ça susciter l'indignation et euh, dénoncer les choses euh, qui vont pas. Donc là, on part pour les trois paragraphes suivants. Et euh, voilà, Il s'agit de faire le tableau de la sourde pression de toutes les sphères sociales qui ont réciproquement pesé les unes sur les autres, d'un désaccord général et vol. d'une étroitesse d'esprit aussi présomptueuse que mal renseignée, le tout placé dans le cadre d'un système de gouvernement qui vit de la conservation de toutes les insuffisances et n'est que l'insuffisance dans le gouvernement. Quel spectacle la société se trouve divisée jusqu'à l'infini en races aussi variées que possible, qui s'affrontent avec de petites antipathies, une mauvaise conscience et une mendicité brutale, et qui, précisément à cause de leur situation réciproque ombrageuse et ambiguë, sont toutes, sans exception, bien qu'avec des formalités différentes, traitées par leurs maîtres comme des existences qu'on leur aurait concédées. Et dans ce fait d'être dominés, gouvernés, possédés, et sont même forcés de reconnaître et de confesser une concession du ciel. Et en face de ces races, nous voyons les souverains eux-mêmes, dont la grandeur est en raison inverse de leur nombre. La critique qui s'occupe de cet objet, c'est la critique dans la mêlée. Or, dans la mêlée, il ne s'agit pas de savoir si l'adversaire est un adversaire de même rang, noble, intéressant. Il s'agit de le toucher. Il s'agit de ne pas laisser aux Allemands un seul instant d'illusion et de résignation. Il faut rendre l'oppression réelle plus dure encore en y ajoutant la conscience de l'oppression et rendre la honte plus honteuse encore en la livrant à la publicité. Il faut représenter chaque sphère de la société allemande comme la partie honteuse de la société allemande et ces conditions sociales pétrifiées, il faut les forcer à danser en leur faisant entendre leur propre mélodie. Il faut apprendre au peuple à avoir peur de lui-même afin de lui donner du courage. On satisfait ainsi un besoin impérieux du peuple allemand et les besoins des peuples sont en dernière analyse les raisons ultimes de leur satisfaction. Bon, là, passage, hein, vous le notez euh, dès la première lecture, pour, si vous l'aviez jamais lu, hein, qui euh, sont euh, vraiment importants. Le travail du capital, ça va être ça. Le capital, c'est la critique de l'économie politique, c'est le sous-titre. D'accord C'est ce travail qui va faire entendre à la société ses propres euh, craquements, qui va lui montrer ce qu'elle est. C'est vraiment ça. Quand on va le lire, le capital, vous verrez, euh, vous le sentirez à certains moments, euh, ce... ce... Euh, le, le but, c'est de, de faire entendre les conséquences hein, de, de, de ce que les gens disent, euh, mais qu'ils qu ne voient pas, qu'ils ne veulent pas voir. Donc là, il faut les rendre visibles, il faut, que, faut, il faut les forcer à danser, comme il dit, pour leur faire entendre leur propre mélodie. Euh, voilà. il faut, et, et donc, cette tâche de, de la partie critique, hein, parce qu'il y a deux parties, il y a une partie critique théorique, on va dire, et il y aura une partie critique réelle, qui est la, la révolution, qui est la critique pratique, Justement, il faudra bien comprendre que ces deux trucs-là doivent s'agencer et pas s'opposer. Voilà, donc cette partie, elle est importante. Le but, c'est ça, de rendre l'oppression réelle. Donc, il y a une oppression qui existe, d'accord Il faut la rendre encore plus dure que ce qu'elle est, parce qu'il faut que les gens en aient, aient conscience de cette oppression, et il faut la rendre donc encore plus honteuse en la livrant à la publicité. Il faut donc euh, révéler ce que ce monde fait, euh, comment il fonctionne. Mais si vous vous arrêtez à ça, vous vous rendez tout de suite compte que ça ne suffira pas. Parce que vous avez très bien vu qu'aujourd'hui, par exemple, euh, les gens peuvent avoir conscience de tout un tas de, de problèmes, être justement dans la, la culpabilité, euh, puis finalement, euh, ça ne change rien, d'accord Donc, on voit bien que ça ne suffit pas, hein, euh, cette conscience, mais c'est une étape hein, quand même, c'est un, un, un point euh, nécessaire. Alors, l'autre point important, c'est ce qui est juste avant avec ce fameux « quel spectacle la société se trouve divisée jusqu'à l'infini en races aussi variées ». Alors le mot « race » n'a bien entendu à l'époque pas du tout l'usage qu'il a pris avec la Seconde Guerre mondiale, hein, qui, qui, qui, qui arrive un siècle plus tard. Euh, C'est tout à fait courant comme mot dans le vocabulaire de l'époque, et ça n'a pas du tout la signification euh, euh, que ça a aujourd'hui, notamment la signification raciste euh, que ça a pris au XXe siècle et que ça peut conserver un petit peu aujourd'hui. Donc là, en gros, le mot est à comprendre en termes de euh, groupe social ou de classe. Donc la société se trouve divisée en groupes sociaux ou en classes, on pourrait dire, hein, aussi variés que possible, qui s'affrontent toutes les unes les autres. Et ça, ça va être hyper important euh, parce que vous allez voir que là, le but, c'est de rompre avec cette division extrême de la société en petits groupes qui n'arrêtent pas de se battre les uns contre les autres, et qui, plus ils se battent les uns contre les autres en petits groupes séparés, euh, plus ils sont faibles face à au groupe dominant, on va dire. Et comme c'est précisé, la grandeur des groupes dominants est en raison inverse, repose sur le fait que les, les dominés sont morcelés en petits groupes qui s'opposent sur tout un tas de questions, comme, je ne sais pas, on va dire, la taille des shorts des filles, ou le fait qu'elles portent un, un mouchoir sur la tête, ou par exemple, ou enfin, voilà, sur des questions de religion, sur tout un tas de questions. Le but étant que justement de, de diviser, de maintenir divisé. Les, euh, les peuples dominés. Alors Un autre exemple est celui de, de l'Inde, euh, dans lequel la Compagnie des Indes, qui, qui représentait finalement très peu de monde, mais qui a pu maintenir son pouvoir en jouant en Inde euh, toutes les, les fractions de la société indienne, les unes contre les autres. Ils ont tellement bien fait leur boulot, que vous savez ce que ça donne au moment de l'indépendance de l'Inde, vu que ça va générer une, la partition de l'Inde entre le Pakistan et le Pakistan, orientale, qui va devenir plus tard le Bangladesh, et, et l'Inde, celle qui va garder le nom d'Inde, et euh, avec euh, plusieurs, enfin euh, des centaines de milliers de victimes à la clé, euh, dans voilà, dans euh, à cause des haines qui ont été suscitées euh, pendant toute la période coloniale et, et suscitées et encouragées par le colon, euh, le colon britannique. Justement, par rapport, pour reprendre ce que tu disais au début sur l'aspect critique pratique, je, je signalais que Marx et Engels appellent justement dans l'idéologie allemande les matérialistes pratiques, et à la fois en opposition, on aura l'occasion d'y revenir probablement la semaine prochaine à propos des thèses sur Feuerbach justement, mais à la fois en opposition vis-à-vis -vis des jeunes Hegeliens, notamment des jeunes Hegeliens dits de gauche, et de Feuerbach et de son matérialisme mécaniste. Donc matérialisme pratique c'est très important et Marx n'arrête pas d'insister aussi sur ce qu'il appelle la critique pratique, et il le dit très bien d'ailleurs là encore dans les thèses sur Feuerbach. J'ai eu maintes fois l'occasion de répéter, d'ailleurs je le fais, je, je, il y a d'autres occasions, mais je me souviens de ça, pour ceux qui s'intéressent, j'ai eu maintes fois l'occasion de citer les passages où Marx insiste à la fois sur la nécessité de la théorie et de la pratique. Je l'ai fait dans l'entretien avec Bernard Friot, par exemple, au tout début de l'entretien, on peut retrouver les différentes citations que je donne, il y a aussi dans le recueil citation citations du Discord. Mais c'est extrêmement important, ça, parce que et ça, ça a aussi une très forte actualité. Après, je vais revenir rapidement aussi sur... Sur la question idéologique, quand tu disais lever le voile des apparences, etc. Euh, mais juste avant ça, sur la question matérialiste pratique, elle est décisive parce que on peut très bien se revendiquer matérialiste et encore une fois avoir euh, une prétendue pratique qui en fait nous fasse retomber dans l'idéalisme parce qu'elle va tenir compte que du discours. Et ça, ça s'illustre très bien aujourd'hui justement par le postmodernisme, par euh, la théorie de l'intersectionnalité, etc., sur laquelle je travaille beaucoup actuellement, et euh, justement parce qu'il n'y a de reconnaissance du monde tel qu'il est, non pas à partir de l'activité pratique, mais bien à partir des discours qu'on y tient. C'est la raison pour laquelle on lutte sans cesse pour un discours plutôt qu'un autre. Et ça, encore une fois, Marx et Engels le souligne très bien, euh, là aussi, euh, dans l'idéologie allemande encore, mais... Quand ils disent des jeunes égaliens, justement, qu'ils ne font que euh, opter pour une phraséologie et lutter à partir d'une phraséologie plutôt que d'une autre. C'est-à-dire, eh bien, on ne va pas euh, dire que c'est la révolution, mais on va dire que c'est la révolution citoyenne. Mais on ne va pas appeler. Euh, euh, on ne va d'ailleurs plus parler de révolution parce que Macron en a parlé, etc. Sans cesse. Et donc, en fait, on va faire une querelle sur bah, voilà comment on va appeler telle ou telle chose, et finalement, sans conséquences pratiques aucune à tout ça. Là, à ce moment-là, on sert effectivement l'intérêt de l'idéologie. Et il faut rappeler que chez Marx et Engels, L Idéologie, c'est bien la déformation et l'inversion du réel, mais pas pour rien. Et le texte, euh, le, le début justement de, de, de, la, de la critique de la philosophie du droit de Hegel qu'on a lu le rappelle très bien sur la religion. C'est pas pour rien qu'idéologie existe. Elle existe comme déformation et inversion du réel pour le faire accepter ce réel. Sans quoi, Marx et Engels se disent bien, sans quoi ce réel serait profondément inacceptable. Et donc l'enjeu critique pratique vient effectivement de produire la critique d'idéologie, mais en même temps d'avoir l'activité pratique qui prenne la suite. Bon, on y reviendra, hein. c'est euh, tout l'enjeu aussi de, euh, encore une fois, des tests sur Feuerbach, sur le euh, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, maintenant il faut le transformer. Le problème, c'est qu'ici, il ne faut pas oublier le euh, « non fait qu'interpréter » ne veut pas dire « il faut plus l'interpréter ». D'ailleurs, « interpréter » pas forcément le bon terme, mais bref, euh, c'est là l'enjeu. Mais effectivement, tout l'enjeu effectivement du marxisme, Bastien a cité une phrase tout à l'heure, on n'est tellement pas dogmatique qu'on cite Trotsky, une phrase que j'aime bien et que je réutilise dans mon livre, où Trotsky dit bien effectivement le marxisme est à considérer comme l'expression consciente d'un processus historique inconscient. C'est-à-dire qu'il va falloir révéler à conscience des rapports sociaux qui sont biaisés, qui nous laissent entendre qu'on ne pourrait pas exister sans qu'il y ait euh, Bernard Arnault pour nous faire vivre, sans qu'il y ait Betancourt pour nous faire vivre, et Muliaise, etc., en oubliant complètement le rapport social réel qui est qu'en réalité les vivre ce que nous produisons, et qu'il récupère l'extorsion de la plus-value et le profit sur le travail que nous produisons. Euh, c'est nous qui le faisons vivre et pas lui qui nous fait vivre. Ben, c'est ça. Et donc je disais effectivement, <rire> tout l'enjeu, euh, c'est ce que reprendra Kluskar d'ailleurs à bien des égards pour plonger cette critique de l'idéologie, est euh, ce que, terme que j'emploie souvent aussi. Clouscard dit, il faut révéler le non-dit. Je ne vais pas développer ça là-dessus, je l'ai je fait d'ailleurs en cours de, de deuxième année un petit peu. Euh, mais effectivement, on est bien ici, je rappelle quand la logique du langage sur laquelle Clouscar s'appuie, et qui est très importante par rapport à l'idéologie, puisque dans le langage, on a bien, je le redis rapidement, vous voudrais y référer ici parce que je ne vais pas prendre le temps qui nous reste sur ça, on a bien effectivement le mot qu'on emploie, la représentation de ce mot, et puis ce à quoi ça fait réellement référence. Et en fait, tout l'enjeu de l'idéologie, c'est de camoufler le ce à quoi ça fait référence. J'appelle travail, par exemple, simplement ce qui, ma représentation, correspond à l'emploi. Et donc, en fait, j'ai complètement masqué ce qui était le référent du travail, c'est-à-dire la chose réelle, qu'est-ce que c'est que travailler, d'accord Je l'ai réduit à quelque chose. Raison pour laquelle, pour revenir sur la, la question de la phraséologie, la critique pratique, etc., ça montre aussi que euh, Marx et Engels, dès le début, et c'est euh, d'ailleurs aussi l'analyse, euh, testé par Marx, enfin le, les termes, la métaphore est un peu contestée de, de superstructure et d'infrastructure, mais c'est déjà cette analyse chez Marx aussi de dire il faut prendre le pouvoir sur le travail et en même temps mener ce que, évidemment, Gramsci appellera euh, la lutte pour l'hégémonie culturelle. Ces deux branches-là euh, sont omniprésentes. Et je termine là-dessus pour dire que si on oublie ces deux volets-là, que déjà euh, Marx illustre très bien dans le, dans le texte qu'on est en train de lire. Alors, soit on peut imaginer qu'il va s'agir uniquement d'une activité pratique, et euh, du coup, c'est euh, le spontanéisme et euh, aucune théorie, aucune construction euh, théorique par derrière pour venir appuyer cette pratique-là, et donc là, on tombe effectivement dans euh, le spontanéisme, dans la révolte, dans l'insurrection, etc., ce qui ne mène à rien. Soit, à rebours de ça, on est uniquement sur le terrain culturel, et là, c'est ce que les postmodernistes et inter et les tenants de l'intersectionnalité font. Et auquel cas, effectivement, on va changer le discours porté sur le réel sans changer le réel. Dans les deux cas, on est complètement dans l'erreur et on ne peut pas transformer le monde. Et au contraire, on rajoute un voile d'illusion différent. Voilà. On change le voile. Alors, ça me fait penser que j'ai oublié, en tout début de lecture, de vous signaler une petite erreur de traduction, mais qui rebondit avec ce que vient de dire Loïc. C'est que, en fait, dans les premiers paragraphes, je pense que c'est ceux que vous voyez à l'écran. Je vous ai mis en bleu il y a marqué « monde faux euh, ». Donc, euh, en fait, euh, dans cette phrase, euh, pour lui, donc, cet état, cette société produisent la religion. Et qu'est-ce que c'est que la religion Là, on a la définition de la religion. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus large que la croyance en Dieu. Hein, Ce n'est pas ça du tout. C'est quoi C'est donc une conscience erronée du monde, donc une conscience fausse du monde, parce qu'ils constituent eux-mêmes. Alors là, c'est traduit par un monde faux. Alors, en fait, la vraie traduction, c'est par, parce qu'ils constituent eux-mêmes un monde inversé, renversé. D'accord, Cette idée de, de monde renversé, un peu comme un négatif sur une photo, vous savez où les couleurs, le blanc et noir et le noir et blanc, tout est inversé. C'est une idée qu'on va retrouver énormément euh, chez Marx, qui va le démontrer à plein de reprises, comment est-ce que la, la conscience que les hommes ont du monde peut être l'inverse du monde réel. Et sans que ça choque les gens. Mais on verra à quel point ça peut, être, ça peut prendre des formes assez, assez intéressantes. L'autre aspect intéressant avec cette histoire de renversement, c'est que vous allez voir dans toute la suite de ce peuple, Marx, et ça c'est un truc qui est très très marquant au niveau la littéraire, mais, mais ce n'est pas que littéraire, on le verra, et il va reprendre des formulations et les inverser. Et vous allez voir qu'en les inversant, on... on on a accès à, à, à la réalité du phénomène. Et euh, voilà. Donc Vous allez voir qu'il y a plein d'inversions de formules dans ce texte, et ces inversions sont hyper riches de sens à chaque fois. Voilà. Tu voulais, je ne sais pas qui a voulu intervenir, mais c'est parti, c'est à toi. Si, si, euh, je voulais, justement, je voulais essayer d'illustrer ça un peu, pour, notamment pour ceux qui sont là aujourd'hui, qui ne sont pas forcément coutumiers de ce, qu euh, ce qui peut être tenu comme discours ici. Et on a un exemple très clair ici, justement, d'un phénomène religieux, a rien à voir avec une religion païenne ou monothéiste, c'est encore une fois l'écologisme. Et j'ai dis, bien distingué à plusieurs reprises l'écologisme de l'écologie, d'accord. Et euh, on en parlait tout à l'heure. Il y a bien ici une inversion complète euh, du réel. L'écologisme, c'est la raison pour laquelle, un hein, phrase très juste de Bernard Friot que j'aime beaucoup et qui nécessiterait qu'on qu développe très longuement d'ailleurs, chose que j'ai un peu fait dans, dans la foro aux questions du séminaire de deuxième année d'ailleurs. Quand il dit euh, « il suffit pas d'être athée pour pour pas être croyant », bien sûr que non. Et même au contraire, parfois, hein, ça veut pas dire qu'on doit nécessairement être croyant, mais la foi religieuse n'a même parfois rien à voir avec la croyance. C'est-à-dire que la foi peut parfois même être volontaire. Quand elle est volontaire, elle est une croyance bien différente de celui qui croit euh, alors qu'il ignore sa croyance. Là, il est profondément dans l'illusion, justement, donc ça n'a rien à voir. Donc parfois, effectivement, je peux me prétendre athée et... Euh, euh, me pavaner du fait de l'être alors même qu'en réalité je suis plus croyant que bien des, bien des religieux qui au moins ont démystifié les croyances du monde dans lequel ils vivent ou au moins qu'ils tentent de le faire Et à ce titre là, pour reprendre un passage aussi qui a été lu tout à l'heure sur l'écologisme on, on a tout à fait ça aussi dans la version euh, du réel dans le rapport justement à la loi et tu rappelais tout à l'heure justement hein, la, la citation de rousseau dans de l'état civil chapitre 8 euh, du, euh, du contrat social quand il dit euh, l'impulsion du seul appétit est esclavage l'obéissance à la loi qu'on sait prescrite euh, est liberté là on est exactement là dedans c'est à dire qu'on va nous faire croire en réalité il n'y a pas, de la, les forêts totoniennes, etc., euh, le seul monde réel qu'il vaille et dans lequel on puisse vivre paisiblement, c'est celui de la nature, c'est-à-dire nous faire croire qu'en fait, euh, les, le, le paradis terrestre existait là, était à notre portée, et qu'en fait, c'était un, un idéal type dans lequel il n'y avait pas de contrainte, alors qu'en réalité, l'état de nature n'est un, un lieu dans lequel il n'y a que de la contrainte, justement, c'est-à-dire où on est uniquement soumis par la force, alors que l'état civil est le lieu justement de l'obligation c'est-à-dire je m'oblige moi-même, je ne suis pas contraint par la force, et c'est la règle, et je suis libre de respecter ou non cette règle. Là, dans l'écologisme, on a ce genre de croyance. alors là je vais un peu vite pour te céder la parole sur la fin, mais on a tout à fait ce genre de croyance où effectivement, le monde réel est complètement inversé, c'est-à-dire qu'on profite entre guillemets chaque jour d'un état civil dans lequel il y a des règles qu'on se donne à soi-même, hein, qu'on en ait conscience ou non d'ailleurs. Alors parfois on peut respecter les règles simplement parce qu'on a peur de la punition, et ça c'est ne pas comprendre la règle, c'est malheureux. Mais euh, sinon on vit dans un monde qui nous permet justement de euh, nous développer socialement parce qu'il y a ces règles-là, tout en pensant que ce serait quand même mieux s'il n'y avait pas ces règles et cette société-là. On est dans une inversion complète du réel, et finalement on réduit notre liberté effectivement à celle du sanglier, c'est-à-dire on oublie complètement les acquis historiques la praxis et le développement humain et social. Et là, on a tout à fait un exemple aujourd'hui de gens qui sont profondément des croyants et qui n'ont pas besoin d'être catholiques ou musulmans. Voilà. Et le fait que l'homme ne fait pas que détruire la nature, mais il la développe aussi et il la rend possible à des endroits où justement elle était jusqu'alors euh, euh, impossible. La vie, pour le dire, différemment, parce que la nature, ça serait sans l'homme, ça pourrait être sans l'homme. On, ben on va continuer. Euh, donc euh, là, il y a un long passage qui va reprendre des choses qui, que, que l'on a déjà dites hein, sur le fait que l'état moderne allemand euh, est en retard, mais que le, ce retard allemand en fait est toujours présent dans des états, euh, par exemple, euh, des états qui ont, qui ont avancé. Donc euh, enfin, vous, vous allez voir ça. Bah en fait, vas-y, euh, on reprend la lecture. Il y aura un petit point d'interruption sur les passages qui suivent. On débordera peut-être un tout petit peu, vu qu'on a démarré avec retard et qu'on a eu quelques problèmes techniques au tout début. Euh, donc, si euh, bon ceux qui ne peuvent pas rester, bien sûr, il bah, n'y a pas de souci. Ceux qui peuvent rester, on, on, on mord on mort quelques minutes euh, euh, sur le temps prévu. Le régime allemand actuel, au contraire, qui n'est qu'un anachronisme, une contradiction flagrante à des axiomes universellement reconnus, la nullité dévoilée au monde entier de l'ancien régime, ne fait plus que s'imaginer qu'il croit à sa propre essence et demande au monde de pratiquer la même croyance. S'il croyait à sa propre essence, essaierait il de la cacher sous l'apparence d'une essence étrangère et de trouver son salut dans l'hypocrisie et le sophisme. L'ancien régime moderne n'est plus que le comédien d'un ordre social dont les héros réels sont morts. L'histoire ne fait rien à moitié et elle traverse beaucoup de phases dont elle veut conduire à sa dernière demeure une vie forme sociale. La dernière phase d'une forme historique, c'est la comédie. Les dieux grecs, une première fois tragiquement blessés à mort dans le Prométhée enchaîné d'Echille, eurent à subir une seconde mort, la mort comique, dans les dialogues de Lucien. Pourquoi cette marche de l'histoire Pour que l'humanité se sépare avec joie de son passé. Et cette joyeuse destinée historique, nous la revendiquons pour les puissances politiques de l'Allemagne. Petite note là-dessus. Merci. Alors, tout d'abord, euh, bien voir ça, ce côté, cette phrase, l'histoire ne fait rien à moitié. Elle traverse beaucoup de phases quand elle veut conduire à sa dernière demeure une vieille forme sociale. C'est donc la, la complexité de l'histoire. On voit, si vous étudiez, par exemple, ne serait-ce que la Révolution française, la complexité des, des événements, euh, de comment est-ce qu'ils s'enchaînent quand cet ancien régime est devenu en quelque sorte irréel, euh, c'est-à-dire qu'il ne correspond plus à la réalité. Il est obligé de jouer la. Il... Alors, l'ancien régime, il n'est pas encore en train d'obliger de. Il n'est pas encore en, en train d'être obligé de jouer la comédie. Mais on voit bien que c'est tragique parce qu'il est plus, il est condamné à mourir, en fait. Et il, il a beau se débattre, il est condamné, il ne correspond plus au réel. D'accord Donc, la, la révolution française, elle est tragique de ce point de vue-là euh, parce que c'est la première fois que ça se fait et ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont dépassés. Mais dans la suite, vous avez donc le, le cas allemand qui, lui, il correspond bien à de la comédie parce que là, on sait que c'est dépassé. Et on voit euh, leur action qui est irréelle et qui, donc, comme dans une comédie aujourd'hui, vous voyez au cinéma, c'est des caractères exagérés qui sont complètement euh, anormaux, quoi. Voilà, euh, pour aller vite. Euh, c'est ça qui en fait le caractère comique, c'est ce caractère irrationnel. D'ailleurs, le rire, contrairement au bouquin de Bergson, euh, ce qui, là, je, je fais une aparté, Bergson a écrit un bouquin sur le rire qui m'avait beaucoup euh, gêné parce que je me disais, mais c'est pas ça, il se plante euh, complètement. En fait, le rire, c'est, enfin, en tout cas, mon interprétation, c'est plutôt que c'est une protection contre l'irrationnel. C'est un, une défense que l'on a contre quelque chose qui ne correspond pas à ce que, de, ce que devrait être le réel pour nous. Je voudrais le préciser ce que j'ai dit, mais l'idée, c'est ça. Ben en tout cas, la comédie aussi, c'est ça. C'est euh, euh, un état social euh, qui est complètement dépassé, mais qui, se, qui, qui, euh, qui essaie de se maintenir et qui en devient comique, quoi. Qui en devient comique parce qu'il est euh, complètement hors de la réalité. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une phase tragique, je pense que la, la manière dont fonctionne le gouvernement français aujourd'hui, par exemple, ou euh, une grosse partie du capitalisme, relève de la comédie, clairement. D'accord C'est euh, d'ailleurs, enfin, euh, je veux dire, ça a donné, euh, je ne sais pas, par exemple, on cite régulièrement euh, les, euh, ce que faisait la, la World Company là, euh, qui dans les euh, dans les guignols de l'info. Voilà. Je, je... Cette image donc que Marx utilise euh, littéraire, euh, elle, est, elle, est, elle a un sens vraiment, euh, elle a vraiment un sens euh, un sens profond, je pense. Et euh, ça me permet aussi de souligner que très souvent dans le, dans le Capital, Marx justement utilise la littérature, la comédie, l'opéra, etc. Alors en cette époque, il n'y a pas de cinéma, hein, donc d'où le, le côté opéra, mais c'est l'équivalent de ce que serait le cinéma aujourd'hui chez nous. Il utilise ces images-là pour euh, nous faire comprendre ce qu'il décrit et euh, c'est souvent extrêmement euh, euh, bah, intéressant au niveau littéraire et pertinent au niveau euh, théorique. Donc euh, là, une fois de plus, même si là c'est la nous, c'est le début, hein, mais euh, je, je dis une, une fois de plus, on retrouve ce, cet aspect de, des textes de Marx ici. Voilà, donc euh, là on a vu la comédie, on a vu la, le tragique, mais on verra plus tard qu'il y a d'autres formes littéraires comme le caractère épique qui arrivera euh, un peu plus loin dans le, dans le texte. Ok, euh, je clôt là-dessus, on peut continuer. Mais dès que la réalité sociale et politique moderne est elle-même soumise à la critique, dès que par conséquent la critique s'élève à des problèmes vraiment humains, elle se trouve en dehors du statu quo allemand, à moins de prendre son objet par le petit côté. Un exemple, le rapport de l'industrie, du monde de la richesse en général, au monde politique est d'un problème capital des temps modernes. Sous quelle forme ce problème commence-t-il à préoccuper les Allemands sous la forme des tarifs protectionnistes, système prohibitif de l'économie nationale, de nationale La tautomanie a passé des hommes dans la matière si bien qu'un beau jour, nos chevaliers du coton et nos héros du fer se virent métamorphosés en patriotes. On commence donc à reconnaître en Allemagne la souveraineté du monopole à l'intérieur en lui attribuant la souveraineté à l'extérieur. On commence donc à faire en Allemagne ce par quoi l'on a fini en France ou en Angleterre, l'ancien ordre pourri contre lequel ces peuples se révoltent en théorie et qu'ils supportent simplement comme l'on supporte des chaînes, et salué en Allemagne comme l'aube naissante d'un bel avenir qui ose encore à peine passer de la théorie astucieuse à la pratique brutale. Tandis qu'en France et en Angleterre, le problème se pose sous la forme économie politique ou pouvoir de la société sur la richesse, il se pose en Allemagne sous cette forme économie nationale au pouvoir de la propriété privée sur la nationalité. Il s'agit donc en France et en Angleterre d'abolir le monopole qui a été poussé jusqu'à ses dernières conséquences, il s'agit en Allemagne d'aller jusqu'aux dernières conséquences du monopole. Là, il s'agit de la solution. Ici, il ne s'agit encore que de la collision. Et nous voyons suffisamment par cet exemple sous quelle forme les problèmes modernes se posent en Allemagne. Et cet exemple nous montre que notre histoire, semblable à une jeune recrue, n'a jusqu'ici que la tâche de ressasser des histoires banales. Sur ce, sur ce passage, on aurait pu s'y attarder pas mal. Je vous note juste deux choses. C'est que, vous voyez, par exemple, il y a eu cette inversion qui est intéressante. On commence donc, alors vous savez qu'en Allemagne, à cette époque-là, va se mettre en place le, le Zollverein, qui est donc l'équivalent d'une union douanière, l'équivalent, les débuts de l'équivalent de ce qu'a été la, la, la, la communauté européenne, économique européenne, en quelque sorte, on va dire. On commence à reconnaître en Allemagne la souveraineté du monopole à l'intérieur, c'est-à-dire on commence à reconnaître en Allemagne que c'est l'industrie qui, euh, les capitalistes en gros, vont prendre le pouvoir en quelque sorte, en lui attribuant la souveraineté à l'extérieur, c'est-à-dire en, en lui donnant le pouvoir de créer un tarif extérieur commun qui, euh, qui va permettre à l'industrie de se développer euh, dans le pays. Et ce, vous voyez ce genre de phrase, peut-être que là je ne vous saisirai pas au premier, mais elle est une très grande importance très grande puissance parce que comment on voit la, la force déjà du, du capitalisme et de l'industrie alors que ça n'est que naissant en allemagne et ben ça se voit dans cette par ce biais là et donc on, on, on voit que le, la puissance du capital donc devient manifeste commence à devenir manifeste en allemagne parce que on, on lui attribue un voilà, dans cette, euh, dans cette création là, du sol ferein, euh, de cette union douanière, pour aller vite. Il y, y avait autre chose, il y avait un petit jeu de mots assez amarrant, il y a énormément de jeux de mots chez Marx, qui des fois n'apparaissent pas en français. Euh, vous savez que l'économiste, avec lequel Marx a débattu d'ailleurs, qui, euh, qui a été un des grands théoriciens de ce... De cette économie nationale allemande, c'est Friedrich List, et il se trouve qu'en allemand, List et le mot listig, listig sont très proches. Hein, il y a un jeu de mots entre les deux, et en fait, listig c'est ce mot astucieux. Voilà. Donc en fait, il fait un jeu de mots avec List dans la phrase ici là que j'ai mis en bleu là, la partie que j'ai mis en bleu. Euh, quand il dit la théorie astucieuse, donc c'est la théorie Listig, donc qui est, on, on voit le jeu de mots avec List, Friedrich List. Voilà. Euh, bon, j'insiste pas là, là dessus. C'est bourré, euh, le capital est bourré de jeux de mots de ce type-là euh, qui ne se limitent pas à un jeu de mots euh, euh, sympathique, qui ont vraiment un sens hein, euh, réel. Hein. C'est pas des jeux de mots pour faire du jeu de mots pour rigoler. Hein, ça, euh, voilà. Mais euh, on le retrouve on le retrouve assez fréquemment. Voilà. Je... On aurait pu discuter beaucoup plus précisément de ça, mais on va passer par pour, pour avancer. « Tout le développement allemand ne dépassait donc pas le développement politique allemand. Un Allemand pourrait intervenir dans les problèmes du temps présent, tout au plus comme un russe y interviendrait. Si l'individu particulier n'est pas lié par les limites de la nation, la nation tout entière encore bien moins affranchie par l'affranchissement d'un individu. Les sites n'ont pas progressé d'un seul pas vers la culture grecque, du fait que la Grèce compte un site au nombre de ses philosophes. Par bonheur, nous autres Allemands ne sommes pas des sites. Voilà. Là, pareil, on aurait pu faire pas mal de commentaires. Je vais juste en faire un un peu décalé par rapport au texte, mais euh, le parallèle que je vais faire ici, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, un, un des gros enjeux de l'école euh, publique, enfin euh, de l'école et de, des classes préparatoires, etc., un, un truc dont ils se vantent même, c'est qu'ils réservent des quotas pour des personnes issues de quartiers. D'accord Or, si vous reprenez cette citation que vous prenez le même raisonnement, c'est pas parce que vous allez sortir une ou deux personnes du quartier en lui faisant intégrer Sciences Po ou je ne sais trop quoi que vous allez affranchir les individus, l'ensemble les, enfin les, des personnes du quartier. C'est même l'inverse que vous êtes en train de faire à ce moment-là, qu'ils sont en train de faire, vu que au contraire, ils récupèrent dans ces quartiers, euh, qui sont par ailleurs délaissés pour tout un tas de raisons, bah les quelques personnes qui vont finalement pouvoir servir leur monde et, et euh, mais en laissant, euh, finalement, le problème persister, c'est-à-dire le fait que dans ces quartiers, euh, bah, euh, il va y avoir euh, euh, les problèmes qui existent. Je ne vais pas rentrer dans le détail des problèmes. Euh, voilà. mais on voit bien que là, euh, voilà, et cette, cette phrase, euh, là, on retrouve ce même raisonnement. Hein. Ce n'est pas parce que vous en sortez un que fait en fait accéder un. À... Euh, voilà un petit point, un euh, petit parallèle que je fais euh, par rapport à ce texte. Je pense qu'on peut, qu peut enchaîner. Au contraire même, j'insiste sur ce que tu dis. Quand tu disais, euh, au contraire, même, il ne va pas en sortir, c'est même plutôt l'inverse, parce que ce sera le meilleur moyen de le faire intégrer à l'hérite initiatique de la classe dominante et de faire en sorte qu'ensuite, ils vendent l'idéologie dominante du mérite et pour dire, justement, à ceux de cette classe sociale originelle que si, par le travail, par euh, les, les chances qui sont données par des concours extérieurs, etc., ils pourraient eux-mêmes réussir et que donc, c'est qu'ils ne s'en donnent pas les moyens. Donc, effectivement, c'est même bien pire. En réalité, c'est le meilleur moyen de lutter contre les, les classes sociales populaires. De même que les anciens peuples ont vécu leur préhistoire dans l'imagination, dans la mythologie, nous autres Allemands, nous avons vécu notre post-histoire dans la pensée, dans la philosophie. Nous sommes les contemporains philosophiques du temps présent, sans en être les contemporains historiques. La philosophie... Voilà, J'interromps juste, juste ce qu'il est en train de dire, c'est que... Euh, pourquoi il parle de post-histoire Parce qu'en fait, euh, l'État moderne... Or l'Allemagne réelle n'en est pas encore à l'état moderne, d'accord C'est pour ça qu'il parle de euh, notre post-histoire euh, dans la pensée, dans la philosophie. C'est ça qu'il veut dire, ok euh, Voilà, tu peux continuer. La philosophie allemande est le prolongement idéal de l'histoire allemande. Lorsque, au lieu des œuvres incomplètes de notre histoire réelle, nous critiquons donc les œuvres posthumes de notre histoire idéale, la philosophie, notre critique est en plein milieu des questions dont le présent dit « that is the question ». Voilà, c est c est ce que je disais. Je t'interromps encore en plein milieu. Je suis désolé, c'est pas le, le but. Normalement, on fait des paragraphes entiers, mais là, c'est pour accélérer. Euh, donc là, vous voyez bien, dans cette citation, il est bien en train de dire, quand on critique la philosophie d'aujourd'hui, comme elle est en avance sur l'état réel allemand, on est bien en train euh, de, euh, de critiquer ce que le présent dit, euh, c'est la question du moment. Voilà, Alors, euh, voilà un petit peu le, le résumé. Donc, On continue là, c'est bon. Ce qui, chez les peuples avancés, constitue un désaccord pratique avec l'ordre social moderne, cela constitue tout d'abord en Allemagne, où cet ordre euh, social n'existe même pas encore, un désaccord critique avec le mirage philosophique de cet ordre social. La philosophie du droit, la philosophie politique allemande est la seule histoire allemande qui soit à l'Paris avec le présent moderne officiel. Donc à l'Paris, ça veut dire au niveau. Hein Donc c'est la philosophie du droit. Euh, la philosophie politique allemande, donc la philosophie de Hegel, euh, du droit de Hegel en l'occurrence, elle est au niveau du temps euh, du temps des peuples les plus avancés. On continue. Le peuple allemand est donc forcé de lier son histoire de rêve à son ordre social du moment et à soumettre à la critique non seulement cet ordre social existant, mais encore sa continuation abstraite. « Son avenir ne peut se limiter ni à la négation directe de son ordre juridique et politique réel, ni à la réalisation directe de son ordre juridique et politique idéal. La négation directe de son ordre réel, il la possède en effet dans son ordre idéal. Et la réalisation directe de son ordre idéal, il l'a déjà presque dépassée dans l'idée des peuples voisins. » C'est donc à juste titre qu'en Allemagne, le parti politique pratique réclame la négation de la philosophie. Son tort consiste non pas à formuler cette revendication, mais à s'arrêter à cette revendication qui ne réalise pas et ne peut pas réaliser sérieusement. Il se figure effectuer cette négation en tournant le dos à la philosophie et en lui consacrant à mi-voix et le regard ailleurs quelques phrases banales et pleines de mauvaise humeur. Quant aux limites étroites de son horizon, la philosophie ne les compte pas, non plus dans le domaine de la réalité allemande, ou bien va jusqu'à les supposer sous la pratique allemande et les théories dont elle a fait usage. Vous demandez que l'on prenne comme point de départ de réels germes de vie, mais vous oubliez que le véritable germe de vie du peuple allemand n'a poussé jusqu'ici que sous le crâne de ce même peuple. En un mot, vous ne pouvez supprimer la philosophie sans la réaliser. Voilà, donc sur ce passage... Euh, ce qui est important, c'est que Marx va distinguer qu'il existe, et en fait, c'est quelque chose qui est toujours tout à fait actuel, on le retrouve encore hein, dans nos, nos mouvements aujourd'hui, qu'il existe donc deux, euh, en gros, on va dire deux groupes, qui sont le premier, un qui est le parti politique pratique, donc qui lui va dire, écoutez, en gros, pour simplifier, toute cette théorie euh, ne nous intéresse pas, ça ne sert à rien, et qui du, du coup va rencontrer des difficultés, parce que n'ayant pas de théorie, leur pratique est relativement inefficace, là je, je prends un peu d'avance hein, sur le texte, et donc qui, qui commence par réfuter et dire la philosophie ne sert à rien pour les vite ou la théorie ne sert à rien, alors euh, que le, le, le seul moyen de vraiment faire en sorte que la théorie ne sert à rien, c'est de la réaliser. Euh, c'est ça qu'il dit à la fin, là, euh, c'est peut-être dit un peu vite, mais comprenez que ça sera important. Et euh, à l'inverse, on verra dans la suite qu'un euh, autre parti, c'est des personnes qui se limiteraient à théoriser euh, les problèmes, mais qui du coup ne seraient euh, plus dans l'action pratique. Et bien entendu, ce sont deux, euh, deux extrêmes, et bien sûr, le message de Marx va être de montrer l'alliance, c'est ce que rappelait Loïc tout à l'heure hein, en disant que les communistes sont des matérialistes pratiques, dans le sens où euh, ils vont faire cette alliance de la théorie et de la pratique, ils vont donc rechercher la vérité de tout leur cœur, de toute leur force d'un côté, et en même temps, dans la suite, chercher à, euh, à faire en sorte que le, de changer le, le réel, euh, et notamment en montrant en quoi le, le, le réel dans lequel on vit est finalement irréel, dans le sens où, euh, justement, on nous vend euh, des choses, euh, on nous fait croire d'ailleurs, euh, voilà, par exemple, on prenait cet exemple-là du mythe de la réussite personnelle, on nous fait tous croire quelque part à un au-delà, mais qui devrait nous faire nous faire remarquer, euh, justement, c'est un au-delà qui est censé être dans notre vie, éventuellement, hein, si on réussit socialement. Mais justement, ce qui est assez fort, c'est que si on, croit en cette, si on a besoin de croire en cet au-delà, c'est bien parce que notre présent de quasi 99-95% de la population ne correspond pas à cet au-delà que 95% des gens, justement, ne sont pas encore, ne le vivent pas. Donc, ils ont besoin d'avoir ce, cette croyance euh, dans un, dans un au-delà, euh, parce que bien le réel, le présent, n'y correspond pas. Ok, voilà, j'essaie je, je, de faire le lien euh, de, de manière rapide. Hein. J'espère que ça, euh, ça, ça vous permet de, de, de bien saisir là où je vais en venir et là où, où je pense le texte de Marx nous, veut nous amener. On peut continuer. Donc. La même erreur, mais avec des facteurs inverses, fut commise par le parti politique théorique, qui date de la philosophie. Dans la lutte actuelle, ce parti n'a vu que la lutte critique de la philosophie contre le monde allemand, et il n'a pas considéré que la philosophie passée fait elle-même partie de ce monde et en est le complément, ne fût-ce que le complément idéal. Critique envers son adversaire, il ne le fut pas envers lui-même. Il prit en effet comme point de départ les hypothèses de la philosophie, mais, ou bien il s'entend aux résultats donnés par la philosophie, ou bien il alla chercher autre part des exigences et des résultats pour les donner comme des exigences et des résultats immédiats de la philosophie, bien qu'on ne puisse, leur légitimité supposée, les obtenir au contraire que par la négation de la philosophie telle qu'elle fut jusqu'ici, c'est-à-dire de la philosophie en tant que philosophie. Nous nous réservons de donner un tableau plus détaillé de ce parti. Son principal défaut peut se résumer comme suit, il croyait pouvoir réaliser la philosophie sans la supprimer. Voilà, donc là, en bref, hein, vous avez donc les deux, euh, courants, euh, deux courants qui sont euh, erronés. Le, deuxième, le premier courant, courant pratique, je n'y reviens pas. Deuxième courant, euh, le courant philosophique, au contraire, qui lui va pri privilégier euh, justement l'aspect théorique. Donc là, on est par exemple tout à fait chez des personnes comme Kant. On est aussi un petit peu chez Hegel, même si c'est peut-être un petit peu différent. Mais voilà, qui vont euh, pratiquer la, la, la, la critique, euh, mais qui vont se limiter à une critique finalement euh, théorique. Et on est aussi là chez les, les jeunes Hegeliens quelque part, j'ai perdu la phrase exacte que je voulais vous, vous donner, mais, mais ce n'est pas grave. Donc, retenez bien, euh, en tout cas, cette phrase à la fin est, tr est très importante. Il croyait pouvoir réaliser la philosophie sans la supprimer. Bon, enfin, on y reviendra, on reviendra là-dessus, excusez-moi. Alors continue, excuse-moi du coup d'avoir interrompu. La critique de la philosophie du droit et de la philosophie politique allemande à laquelle Hegel a donné la formule de la, la plus logique, la plus riche, la plus absolue, est à la fois l'analyse critique de l'État moderne et de la réalité qui s'y trouve liée et la négation catégorique de toute la manière passée de la conscience juridique et politique allemande, dans l'expression la plus universelle, l'expression capitale élevée au rang d'une science, est précisément la philosophie spéculative du droit. L'Allemagne seule a pu donner naissance à la philosophie spéculative du droit, cette pensée transcendante et abstraite de l'état moderne dont la réalité reste un au-delà. Cet au-delà ne fut-il situé que de l'autre côté du Rhin, réciproquement, la représentation allemande de l'État moderne, cette représentation qui fait abstraction de l'homme réel, n'était, elle aussi, possible que parce que, et autant que l'État moderne fait lui-même abstraction de l'homme réel, ou ne satisfait tout l'homme que de façon imaginaire. En politique, les Allemands ont pensé ce que les autres peuples ont fait. L'Allemagne a été leur conscience théorique. L'abstraction est la présomption de sa pensée ont toujours marché de pair avec le caractère exclusif et trop compact de leur réalité. Si donc le statu quo de l'ordre politique allemand exprime le parachèvement de l'Ancien Régime, ce qui constitue une écharde dans le corps de l'État moderne, le statu quo de la science politique allemande exprime l'inachèvement de l'État moderne, ce qui constitue la nature morbide de son corps. Là, En un mot, vous voyez bien le lien on est parti de la religion, mais vous voyez que là, il est en train de, de dire que le, le, la conception de la philosophie du droit, qui fait de l'État un au-delà, voilà, l'État moderne, dont la réalité reste un au-delà. Alors, même s'il précise que cet au-delà, bah, il est déjà réalisé, par exemple, en France, hein, au-delà du Rhin, comme il dit. Voilà, on est, euh, euh, voilà, avec tout ce côté qui fait abstraction de l'homme réel, etc., etc., dans tous ces aspects-là, on voit qu'il y a un parallèle hein, entre le, ce qui était dit de la religion, et ce qui est dit de la, du droit spéculatif, ok Même si le droit, pour le coup, il va quand même préciser que ce, ce, cette philosophie du droit, elle est euh, au cœur du temps présent, elle est, euh, elle est quand même très pertinente par, par plein d'aspects, hein, pour aller vite. Ok, tu peux donc continuer, mais euh, je voulais bien faire le lien. Comprenez bien que quand il parle, il a parlé de religion tout à l'heure et que maintenant il parle de ça, ça n'est pas sans lien. Continue donc, oui. Le seul fait qu'elle est l'adversaire déclaré de l'ancien mode de la conscience politique allemande, la critique de la philosophie spéculative du droit ne s'éclaire pas en elle-même, mais en des tâches dont la solution ne peut être donnée que par un moyen, la pratique. La question se pose donc, l'Allemagne peut-elle arriver à une pratique à la hauteur des principes, c'est-à-dire à une révolution qui l'élèvera, non seulement au niveau officiel des peuples modernes, mais à l'auteur humaine qui sera le proche avenir de ces peuples Juste avant qu'on attaque ce passage euh, crucial, euh, comprendre donc que euh, la philosophie spéculative du droit de, de Hegel, euh, postule par exemple que l'État a pour euh, quatre caractéristiques qu'il est euh, universel, c'est-à-dire qu'il il est censé représenter l'intérêt général, dirons-nous, par exemple. Or, bien entendu, Marx a constaté très rapidement que ce n'était absolument pas le cas dans la réalité, hein, qu'au contraire, l'État euh, représentait des intérêts particuliers. Pour ceux qui vraiment ne, ne connaîtraient pas, je vous invite à voir euh, ce qu'il a découvert en, en enquêtant sur les paysans mosellans et sur les euh, les vols de bois, c'est avec ça que démarre d'ailleurs le film sur le jeune Karl Marx, hein. même si c'est, j'aime pas trop la manière dont il démarre, dont il le présente parce que c'est un peu, enfin c'est pas, c'est un peu exagéré on va dire, c'est, et ça rend pas compte de, du réel problème, ça met ça sur le plan uniquement de la violence mais c'est pas que ça, la violence brute. Voilà, donc il y a euh, voilà, sur ces vols de bois, il y a une petite vidéo euh, qui avait été faite avec Mélanie Plouvier qui présente ça de manière extrêmement claire et euh, qui montre justement euh, comment Marx euh, bah, met en évidence que le parlement, par exemple, allemand de l'époque, le, les diètes locales de l'époque, en fait, sont composées exclusivement de, de personnes qui font la loi eux-mêmes et ils font la loi de depuis leur point de vue et donc depuis, ils font la loi d'une manière euh, où bah, ils vont faire en sorte que les, les, les forêts vont devenir leur propriété privée, alors que ça n'était pas le cas jusque-là. Et, euh, et voilà, ils vont donc faire des règlements uniquement à leur avantage. Et donc, on a clairement un, un État, un droit, euh, qui représente des intérêts particuliers et pas l'intérêt général. Bon, aujourd'hui, euh, euh, voilà, euh, quand vous avez des, des, des parlementaires dont vous regardez la constitution sociologique, bien que ça, ça ne suffise pas à, à comprendre, mais déjà, rien que ça, euh, donne quand même une, une compréhension assez, euh, assez claire. De, de pourquoi est-ce qu'ils vont accepter de voter des lois comme le CICE ou des choses comme ça, où on, on donne toute confiance à des, euh, à des propriétaires, alors que dans le même temps, on ne cesse d'augmenter la répression pour des sommes vraiment beaucoup plus dérisoires euh, sur, euh, voilà, sur des allocations, euh, etc. Alors que clairement, euh, je veux dire, si on était rationnel et que euh, c'était vraiment l'intérêt général qui primait, entre des dizaines de milliards d'un côté, même des centaines de milliards d'un côté et quelques milliards de l'autre, ben, si on, on cherchait vraiment à faire des économies et à privilégier l'intérêt général, il va de soi que euh, ça serait euh, peut-être euh, peut qu'on aurait un rapport un petit peu inversé à ces problèmes-là. Voilà, donc c'est parti, alors là, passage hyper important où on voit bien l'importance de lier la critique ré réelle, c'est-à-dire la révolution d'un côté euh, matériel, et la euh, critique théorique. C'est parti. Il est évident que l'arme de la critique ne saurait remplacer la critique des armes. La force matérielle ne peut être abattue que par la force matérielle. Mais la théorie se change, elle aussi, en force matérielle, dès qu'elle pénètre les masses. La théorie ah. est capable de pénétrer les masses dès qu'elle procède par des démonstrations ad et elle fait des démonstrations ad dès qu'elle devient radicale. Être radical, c'est prendre les choses par la racine. Or, pour l'homme, la racine, c'est l'homme lui-même. Ce qui prouve jusqu'à l'évidence le radicalisme de la théorie allemande, donc son énergie pratique, c'est qu'elle prend comme point de départ la suppression absolument positive de la religion. La critique de la religion aboutit à cette doctrine que l'homme est, pour l'homme, l'être suprême. Elle a abouti donc à l'impératif catégorique de renverser toutes les conditions sociales où l'homme est un être apaisé, asservi, abandonné, méprisable, qu'on ne peut mieux dépeindre qu'en leur appliquant la boutade d'un français à l'occasion d'un rétablissement projeté d'une plaque sur les chiens, pauvres chiens, on veut vous traiter comme des sables. Voilà petite position à nouveau. Tout d'abord, l'arme de la critique, donc la théorie, ne peut remplacer la critique des armes, la révolution. D'accord La théorie ne peut remplacer la la, la la révolution réelle. Alors quand je dis la révolution, c'est pas euh, euh, c'est pas la nuit, c'est pas euh, une nuit, un jour. Hein. C'est un mouvement long de transformation du monde, etc. Qu'on soit d'accord hein, pour les, les, les éventuels nouveaux. Et on le retrouvera dans plein d'autres textes de Marx, hein, c'est pas le grand soir, hein, c'est pas du tout ça. <rire> donc voilà, l'arme de la critique, hein, ne se remplace la critique des armes. Donc le... et, mais la théorie se change, comme il le dit, en force matérielle dès qu'elle pénètre les masses. Donc l'enjeu, ça va être déjà de produire une théorie et euh, ensuite euh, juste hein, du réel euh, qui dévoile la réalité et de la faire pénétrer euh, dans les masses. Alors il ajoute cette chose, pour qu'elle pénètre dans les masses euh, il faut qu'elle euh, qu procède, alors « ad hominem, ça veut dire euh, sur les personnes, sur l'homme, qu'elle euh, qu pointe ça. Alors, ce qui est important là, c'est que il faut justement bien euh, comprendre, c'est euh, euh, cette idée de la critique de la religion. Il ne s'agit pas juste de dire, de, de, de critiquer des choses abstraites, il s'agit de montrer comment des hommes produisent ça. Je ne sais pas comment le, le dire différemment. Et euh, vous savez, c'est ce côté qu'on qu a vu précédemment, il fallait rendre l'action la, de chaque sphère de la société, honteuse, etc. Il faut montrer comment est-ce qu'on est tous, euh, comment on participe tous de, de ça, en quelque sorte, comment cha chaque groupe participe de, de tout ça. Mais il faut bien montrer que c'est l'homme qui produit cette réalité. D'accord C'est vraiment ça le, le point central. Ce n'est pas des abstractions extérieures euh, qu'on est en train de, de critiquer, c'est bien comment est-ce que euh, l'homme produit ça. C'est vraiment ça qu'il faut euh, avoir au cœur. Voilà, ok, continuons. Jérémy, on pourrait peut-être aller vers la conclusion. Enfin, je sais qu'on n'a pas terminé là, mais on va donc, Tout à fait. Alors, bon, là, il y a encore quelques passages qui sont intéressants. Vraiment, bah, si vous pouvez continuer à les lire de votre côté, bah, je vous encourage à le faire. Il y a tout un passage intéressant sur euh, ce qui se passe au moment de la réforme protestante. Jérémy Oui juste Ce que je proposais, parce que du coup, tu ne peux pas le voir comme dès sur la lecture, ce que j'écrivais dans le salon, en fait... Euh, je proposais que le, pour les séances suivantes et comme pour celle ci après euh, à toi de voir, mais euh, tant pour toi d'ailleurs, pour ceux qui sont présents, bah, peut-être qu'on pourrait essayer de, quand même de terminer aux heures indiquées, parce que là il y a plusieurs personnes qui ont dû partir, moi-même va probablement falloir que je parte. Peut-être que, quitte à reprendre, là où on s'est arrêté, c'est pas grave, tu vois. Oui, c'est oui, hein, pour ça, ça que là je conclue, hein. et, puis, et puis du coup, si le texte n'est pas terminé, bah, on reprend la, la fois suivante et puis c'est pas grave quoi. D'accord. Oui, mais justement, de toute façon, là, ce que j'avais vraiment proposé, c'était de, de résumer les dernières choses importantes qui me semblaient euh, par rapport à la lecture du Capital. Hein. Euh, C'est que, euh, voilà, tout d'abord, euh, ce regard sur la, euh, la, la recherche permanente de la vérité, déjà, première euh, première étape. C'est des choses que je répète souvent, hein, mais qu'on qu va retrouver dans plein d'écrits de Marx. Vers la fin, à la fin du texte, il va évoquer quelles sont les conditions réelles pour qu'il y ait une révolution. Et donc, il va dire eh bien, il faut qu'il y ait des groupes sociaux et des classes sociales qui ne parlent pas encore de classe, euh, enfin si, ils commencent à parler de classe, mais il faut qu'il y ait une classe qui euh, des classes qui portent la révolution, et il faut que ces classes deviennent représentantes de l'intérêt général. D'accord Et donc, si elles sont représentantes de l'intérêt général, ça veut dire qu'elles mettent fin à la division entre les, des groupes entre eux. Donc, elles ne sont pas dans un sectarisme, c'est un mot que j'utiliserai souvent, les unes vis-à-vis -vis des autres, disant non, non, il faut que ce soit le sujet révolutionnaire pur, mais qui est tellement tout seul à la fin qu'il il devient impuissant. Donc, il faut que ce soit une classe qui embrasse, en condition de pouvoir embrasser un intérêt général. Or, il va montrer que tout un tas de classes ne sont pas en capacité de le faire, que... Euh, pour aller vite, euh, même si euh, là euh, il, faut, il le détaillera plus dans d'autres textes, une seule classe peut devenir en capacité euh, de faire ça. C'est la classe la plus exploitée, il n'emploie pas encore le terme d'exploité, mais c'est la même euh, c'est ça qu'il est en train de pointer, euh, c'est celle qui sera incapable euh, de dire qu'aujourd'hui elle n'est rien dans cette société, alors qu'elle devrait être tout, euh, tout dans le sens aussi où elle, euh, elle représente intérêt, un intérêt universel. Voilà. Et donc, cette classe, ça va être le prolétariat. Donc, euh, les choses très importantes de ce texte, si on doit le résumer, c'est de montrer l'intérêt la, la, à la fois de la théorie, mais de la théorie vraie, c'est-à-dire celle qui va dévoiler la réalité, pas une théorie fausse. Il se trouve qu'il y a beaucoup de théories fausses aujourd'hui, y compris dans, dans les camps progressistes, pour tout un tas de raisons, je ne vais pas l'expliquer pourquoi. Et euh, il faut qu'elle soit portée par un, un groupe qui va, ne, rien que par sa position sociale, être... Automatique, enfin, automatiquement, ça ne veut pas dire qu'il en a conscience tout de suite, hein, mais euh, qui, de par sa position, en se libérant, lui, euh, libère tout le monde, libère tous les autres. Voilà. Donc, je pense que, de toute façon, ça, euh, je vous invite à lire ce texte jusqu'à la fin, à le reprendre, etc. Mais euh, c'était des points importants et raison pour, une raison pour laquelle je pense que ce texte était important à avoir en tête, avant de lire les autres, déjà, et avant de lire euh, le capital, parce qu'on y retrouve déjà des choses euh, qui seront centrales dans le, le capital. Voilà. Je... Laisse alors, si parmi vous certains souhaitent discuter maintenant, n'hésitez pas à activer le micro et à lancer une discussion entre vous. Personnellement, je, je vais devoir vous quitter très rapidement, mais je peux rester quand même encore quelques minutes. Précisons que qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout. Voilà, je me tais. Revenir sur les éditions sociales. Ah oui, j'ai pas c'est vrai que ça c'était un point important que j'ai oublié. Oublie pas de le rappeler samedi prochain, en tout début de séance, surtout. Pour, euh, pour commander les livres, c'est ça que tu veux dire, Loïc C'est ça. Voilà, alors oui, en effet, pour tous ceux qui sont encore là, alors il se trouve que pour la lecture du, du Capital, on va utiliser euh, la, la 4. Alors, euh, n'ayez pas peur, un peu, ça paraît compliqué au début, mais ça n'est pas du tout. Donc, on va utiliser comme version du texte, parce qu'il y a plein de versions du texte qui existaient. Elles sont vraiment très, très. Euh, elles sont assez différentes les unes des autres. Euh, ce n'est pas le même chapitrage, ce n'est pas les mêmes paragraphes, etc. Donc nous, le texte qu'on va utiliser, il faut qu'on ait un texte commun, c'est la quatrième édition, la, tra la traduction française de la quatrième édition allemande. Donc c'est la version que vous trouvez publiée chez PUF euh, pour 26 euros ou mieux, chez euh, les éditions sociales pour 25 euros. Euh, à savoir que on a mis en place, enfin, on est en train de mettre en place une, une, bibli une librairie euh, de l'IHT. Cette librairie de l'IHT donc va permettre. Bah, L'idée c'est que vous pouvez acheter, euh, commander votre bouquin à l'IHT. Euh, donc il faudra euh, adresser vos chèques donc à l'IHT ou vos euh, ou vos virements si euh, euh, si Ludo peut gérer ça à l'IHT. Et euh, dès lors qu'on a votre commande, on vous fera parvenir euh, le, un exemplaire du capital. Alors simplement, pour qu'on puisse lancer ça, il faut quand même qu'on soit certain d'avoir euh, suffisamment de commandes, parce que euh, comme on, on doit se mettre d'accord avec les éditions sociales, il faut qu'on ait, euh, euh, on va dire, une dizaine de personnes qui euh, qui, euh, qui acceptent de fonctionner comme ça. Et donc nous, on vous enverra directement à la maison euh, votre exemplaire. Ça permet. Si vous passez par l'IHT, ça participe de, bah, du fonctionnement, du financement de l'IHT et de son autonomie. Parce que l'idée, c'est que derrière, euh, on, euh, on va euh, travailler donc avec, par exemple, les éditions sociales et d'autres. Euh d'autres éditeurs éventuellement, et, euh, et donc euh, en les achetant euh, par l'IHT, bah, ça permettra de déjà d'asseoir euh, auprès de ces éditeurs la légitimité de l'IHT, hein, tout simplement, c'est bien sûr important déjà, mais aussi euh, ça participe du financement de notre activité euh, et de notre structuration. Voilà, donc euh, ce qui serait intéressant, c'est que parmi toutes les personnes qui sont là, si parmi vous, Certains envisagent de, de, de, de, de commander le, le Livre 1 du Capital aux éditions sociales en version papier, du coup. Et bien, vous nous le signalez là dans les, les commentaires. Vous voyez avec, euh, c est, c est, voilà, hein, comme euh, c'est précisé, euh, vous en faites part en commentaire. Apparemment, c'est Yacine qui s'en occupe et euh, s'occupe de prendre les, les gens qui sont intéressés. Et, euh, et voilà, et ça serait bien que vous soyez euh, euh, nombreux à, à le faire parce que euh, ça va nous aider à lancer euh, plus rapidement cette, euh, cette branche. Euh, cette branche librairie. voilà. À savoir que dans la, la commande qu'on va faire, la première, euh, vous pouvez ne pas que commander, commander que le capital. On va travailler sur des textes qui sont issus, de, par exemple, de l'idéologie allemande. Donc, c'est pareil, c'est un texte que vous pouvez euh, d'ores et déjà commander auprès de nous. Donc, celui-là, il est à, à 8 euros. Et euh, il y a aussi le, la critique du programme de Gotha, qui euh, doit être à une dizaine d'euros voilà donc si par exemple vous souhaitez euh, bah, dire ok je vais commander tous ces euh, tous les bouquins qu'on va étudier là euh, paf, vous pouvez nous le signaler on va vous dire à peu près et, euh, et on va faire la liste de tout ça et puis paf c'est parti quoi ok bon sinon vous pouvez activer les micros maintenant et puis commencer à, à parler tout ça à poser des questions euh, voilà je vous en la parole est libre